Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach 24 e épisode de cette saison je suis ravi de vous retrouver et je suis également en feu, quasiment aussi en feu que vous dans le chat, j'ai rarement vu le chat être aussi actif avant une émission, je crois que la dernière fois ça devait être un certain ballon d'or, en tout cas je suis ravi de vous retrouver euh, invité d'exception pour cette semaine je pense que vous avez été extrêmement surpris quand on l'a annoncé la semaine dernière il est passé hier chez Gotha, ça a donné quand même une émission de qualité que j'ai regardé, je pense qu'une bonne partie d'entre vous l'a également regardé, et il me fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour parler un petit peu plus de lui, comme d'habitude vous connaissez Zach en un peu plus en longueur, en discutant de plein de choses, et je pense que ça va également être euh, le cas, et j'ai trop envie de vous balancer ce banger, je suis aujourd'hui avec monsieur Diablo X9, Comment Monsieur. <rire> Salut Zach, ça va La forme Ouais, très bien, content d'être là, écoute, ça fait plaisir. Oh Salut tout le monde. La la, la, la, la. Je te jure, ils sont trop contents. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Déjà hier soir, il faisait des trains sub-hype dans mon chat Twitch qui n'est pas actif depuis <rire> 5-6 ans. Je là, bah qu'est-ce qu'ils font les mecs <rire> <rire> Tu vois gars, là, il a dit l'eau clear, il allait t'offrir des subs et tout, ouais, ouais, toi. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai vu, ouais, je lui ai envoyé un message pour le remercier, les, les gens sont fous, les gens sont fous. Mais ça fait plaisir, très content d'être là. Et puis, euh, bon, comme je te disais juste avant, en off, on m'a dit que du bien de toi, donc voilà, je suis très impatient de voir. Qu'on a prévu ce soir. Ça te fait un peu chaud au cœur de voir justement les retours des gens, les réactions de ces derniers, la hype un peu qu'ils ont quand ils ont vu un peu que, oui. que, que tu étais de retour Ah Bah oui, non, évidemment, bien sûr, bien sûr. Tu sais, humainement, on a tous un petit peu tendance des fois à imaginer le pire et à se faire un peu des films. Euh, là, c'est vraiment l'extrême inverse. C'est pas que j'en doutais, mais c'est vrai que là, je l'ai encore vu hier soir, les gens, c'est comme je dis tout le temps, c'est des crèmes, quoi. Ils sont vraiment adorables. Et euh, ça, fait, ça fait super plaisir à voir. Ouais. Let's go, let's go. bon bah, En tout cas, grand plaisir également euh, de te recevoir ici. Comme je dis très souvent sur Zaccord Libre, des trucs qui est cool. c'est Il y a toujours un, un, une saveur en plus quand je connais, voire quand je suis le créateur ou la personne euh, qui vient. Et moi, personnellement, je pense comme beaucoup de monde. J'ai 27 ans maintenant, mais j'avais 15 ans en 2010, 16 ans en 2011, etc. Et j'ai fait partie de cette génération... MW2, BO1, YouTube, les débuts de YouTube, avec les podcasts, mais aussi justement les YouTubeurs gaming de l'époque. Et tu as fait partie de ces personnes-là et j'ai suivi ce que tu faisais. Donc j'avoue que jamais je m'étais dit 12 ans après, on serait sur un plateau à Paris avec un décor et tout. C'est ouf. Hein. Ah bah ça doit te faire plaisir, en vrai, c'est cool. Ouais, ouais, ouais, ouais, je peux totalement imaginer. Et même tes collègues que je croise, ils avaient genre 5 ans de moins que moi. J'ai l'impression que c'est des gamins quand ils me parlent <rire> de ça. C'est à mourir de rire. Mais franchement, trop chou quoi. Ouais. Ah bordel, c'est génial, c'est génial. Bon, on va commencer gentiment. On va pas trêve de dernier comme dirait l'autre, nous allons commencer euh, gentiment. Je vais te poser la question qui démarre tous les Accords au livre, sans exception, depuis 150 épisodes. Ah, maintenant. Ouais. 150 épisodes, merci les amis. Qui es-tu <coughs> D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît, monsieur Alors moi, c'est Benoît Morillon. Euh, je viens de Suisse, de Suisse romande, pour être plus précis, et gros big up. Et puis, euh, je suis né vraiment entre deux cantons, entre guillemets, slash département, euh, Vaud, Valais. J'ai jamais vraiment eu de, de, de préférence. Euh, j'ai fait des études totalement classiques ouais. et puis ensuite ce qui a suivi par le supérieur j'ai fait euh, je crois l'équivalent de trois ans en école de commerce D'accord euh, Que j'ai complètement envoyé chier euh, à la période où finalement euh, Youtube me prenait trop de temps par rapport à l'école et vu que j'arrivais pas vraiment à, à, à équilibrer les deux J'ai clairement fait un gros fuck et je me suis dit vas-y euh, je fais ça à fond quoi okay. Et ça c'était en, on en parlait hier, je crois que c'était en 2012 Ok et t'étais comment euh, comme élève à l'école Genre t'étais l'élève classique, un petit peu bon ou genre tu traînais un peu la patte euh, Non, moi j'ai toujours été l'élève qui, tu sais, dans les carnets de notes, ils te mettaient euh, « a du potentiel », mais euh, « nananana nanana. ». Alors on reprenait toujours euh, le fait que j'avais une bonne diction quand je faisais des exposés devant la classe. J'étais ah. toujours celui qui voulait faire l'exposé en premier parce que j'aimais bien aller devant la classe et présenter mon truc. C'était déjà, euh, je sais pas... Être une façon pour moi de m'entraîner, je ne sais pas trop comment dire, mais ça j'aimais bien faire. Et puis, euh, comment dire, comme on dit par chez moi, les notes et tout ça, je passais toujours raclette. C'était vraiment, euh, vraiment limite. Euh, je, en fait, j'aurais pu me donner à 150% et probablement faire des meilleures notes. Mais moi, euh, du moment que ça passait, ça passait quoi. Puis voilà, j'avais mes préférences du moment qu'on a commencé à avoir de l'anglais. D'un seul coup, moi, je surkiffais ça. Il faut savoir qu'en Suisse, on nous force d'abord à apprendre l'allemand. Oui, euh, l'anglais vient beaucoup plus tard. Et moi, l'allemand, j'ai toujours détesté ça. Je te dis franchement, j'ai toujours été euh, horrible en allemand. Ah ouais, t'aimais pas Genre, t'as euh... à peine quelques bases ou vite Ah fait... ouais, non, non, mais ça me présentait quoi, si tu veux. Puis j'ai fait 12 ans d'allemand. <rire> Donc, c'est vraiment juste pas possible. Puis aujourd'hui, je regrette parce qu'au final, c'est une super belle langue. En fait, quand t'apprends pas une langue, tu te mets hors d'une culture. Et ça, c'est super dommage. Tu passes à côté de plein d'autres choses. Euh, mais voilà, j'avais mes, mes préférences. J'adorais la gym, j'adorais l'anglais. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre ouais, bah, Pas grand-chose d'autre, en fait. <rire> je oublié, peut-être Et oui, et oui ce qu'il faut noter, en fait, du coup, c'est qu'il y a eu toute une partie de YouTube où même ça commençait à exploser. On en parlait avant, les, les 10 000, les 100 000, etc. Où, en réalité, bah, j'allais encore en cours. J'allais à l'école de com', ou alors euh, je passais mes nuits, je faisais des nuits blanches jusqu'à 5 heures du mat', j'allais en cours, je dormais sur mon bureau à l'école, euh, je rentrais laprès je faisais une mini-sieste et puis je faisais mes montages. Quoi. Ça, vraiment, euh... ça avait un impact sur ton côté en cours genre le regard des autres tout ça machin le fait que tu fasses des vidéos alors ils le savaient pas du tout c'était assez incognito ben bah, euh, au début c'était incognito et puis ensuite euh, non il y a toujours eu un peu cette séparation parce que les mecs me connaissaient de par juste Benoît déjà et puis ensuite c'était vraiment ah bah écoute c'est cool on a vu ça commence à monter un peu pour toi mais c'est pas que du jour au lendemain j'arrivais et puis j'étais euh, la star de l'école ou quoi que ce soit rien du tout non non non non et puis euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours été assez discret j'ai l'impression donc de base euh, c'est pas voilà, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de regards sur moi, donc euh, ouais, je ça m'aurait saoulé de base. Ouais, je vrai. préférais rester un peu, faire ton truc dans ton coin, sans qu'on te l'évoque. Ouais, ouais, ouais, ouais, puis les eh, « Diabloque, c'est tout, euh, ça, <rire> ça va deux minutes », tu vois. Non, mais enfin, je veux dire, les mecs rigolaient, et en même temps, ces mêmes mecs qui rigolaient, en réalité, ils étaient très contents, euh, X années plus tard, de venir me voir, puis de me dire « oh mais je t'ai regardé, c'était trop bien ». Alors, ça m'a toujours, toujours fait sourire, ouais, ouais. Oh là là. Euh, mais pas, euh, pour revenir sur ta question de base, pas forcément un élève modèle, mais ça passait, quoi, ça passait juste. Je vois, je vois je vois, je vois. Dans le chat, il y a le frérot Gotha, dédicace ah. à toi, dédicace à toi. ça Yo fait Gotha. extrêmement plaisir, en tout cas grave content de pouvoir te voir ici après la belle émission d'hier soir. Euh, ça a été quoi un peu toi, tes, tes premières licences de jeux vidéo quand tu étais un peu plus jeune vraiment jeune jeune genre les premières genre par quoi t'as commencé genre et typiquement comment c'est peut-être genre ton père ou alors ouais. Quand des... ouais, ouais ouais ouais ouais c'était euh, sur le pc à mon père euh, assis sur ses genoux et il jouait à Tomb Raider 2 sur pc okay. et ps1 bref il euh, y avait le jeu Hercule le jeu Tarzan à cette époque qui est qui sont vraiment genre des gros gros gros classiques je te jure tu les revois ces jeux c'était exceptionnel un jeu Tarzan Ouais, ah ouais, alors peut-être que toi, tu n'as pas connu, ah non, mais pas connu. Euh, ouais, tu pouvais jouer le gamin ou ensuite adulte et tout. Mais c'était en, en 2D, évidemment, tous ces jeux. Et puis par la suite, euh, moi, ma, alors mes, mes, mes potes avaient tout ce qui était Super Nintendo, Amiga, etc. Moi, mes parents, euh, ils n'étaient pas très chauds, donc j'avais juste ma petite Game Boy avec les Pokémon et, et compagnie. Ma première vraie console, ça a été la Nintendo 64, où euh, j'ai directement été exposé à des grands classiques comme Karina of Time, Zelda, euh, oh là là. GoldenEye... Euh, moins classique, mais Yoshi's Island, que j'ai toujours adoré, rien que pour la musique. Ok. Euh, Laisse-moi réfléchir, vite fait, là comme ça. Il euh, y en a eu pas mal des classiques sur la 64, mais Bien ça c'est les... Allez bah, Mario, les Donkey Kong euh, Ouais, exactement. Alors, il y, y avait les Diddy Kong Racing, Banjo et Kazooie, euh, tout ça, quoi. Oh, genre euh, bon, bon petit délire, bon petit délire. Euh, ouais, ça c'était... Mais tu vois, enfin, je veux dire, quand t'es gamin, à cette époque, euh, t'as pas forcément euh, de licence à proprement parler que tu suis non-stop. C'est genre, ah, j'ai tel jeu, j'ai tel jeu. Bien euh, sûr mais Goldeneye, moi, il m'a marqué quoi. Je me souviens de ce jeu. C'était encore aujourd'hui. C'est un sacré jeu. Quoi. Ah, dans le chat, ils disent Goldeneye, quel classique, hein. Putain, ah ouais, clairement, pardon, faut peut-être pas que je lâche des gros mots. Mais oh bon, euh, on, bat les on peut y aller ah, Ok, super. <rire> tu, sens, tu sens le mec qui a fait trop de radio et compagnie. On oh, fonce oh, oh, oh, oh. Ok, vas-y. Il J'avoue, t'as ta casquette en bah, fait. Ouais, ouais. Se le mec s'en se complètement. Oui, on est bien. Non, non, franchement, il n'y a, a pas de ça ici on est calme. Moi, moi vraiment, je, je comprends totalement ce que tu dis parce que, perso, à cette époque-là, j'ai peu joué à la 64, mais j'ai ouais. joué à Dreamcast. Ah ouais. Et donc, un peu dans... Sonic même... bon, Voilà. Monsieur. Bah, Sonic, évidemment, t'avais joué à, comment ça s'appelait déjà, merde, Dead, uh... Dead House ou je sais pas oui, quoi, oui. quoi là, le, le C'est ça que j'ai pas joué, mais je connais. Mais Moi, j'avais pas fait le truc de shoot quand j'étais gamin. Ah, ok, ok. Bordel. Moi, j'aime bien ça. Donc toi, c'était la Dreamcast, ta première console Dreamcast. Ouais. Et okay. après PS1 Ouais. et tout ça, tu vois. PS1, j'ai rien touché, tu vois. Je l'avais, mais j'ai, à part les Crash Bandicoot, il n'y a rien de particulier qui m'a marqué sur la PS1. En fait, je l'ai eu sur le tard si je me souviens bien, et du coup, j'ai été direct passé à la PS2. Ouh là, d'un seul coup, euh, pff, euh, explosion de licences. Jack and Daxter, Devil May Cry, euh, tous les gros classiques, quoi. Genre, vraiment, Sly. Euh, Ratchet et Clank. Oh c'est marrant là. que tu me parles de Sly parce que je l'ai réinstallé en ému euh, il y a quelques temps. Ce jeu était tellement en avance par rapport à son temps. C'était les émotions. Hein. Sly Raccoon, hein, c'est ouais, ça. Tu devais crocheter des trucs, Exactement. tu devais voler, tout ça. C'était la folie, y a, ça. Il y en a eu d'autres qui étaient tout autant pas mal, à ce qui paraît. Hein. Moi, je crois que j'avais juste fait le premier, peut-être le deux. Mais incroyable. Ouais, Sly Raccoon, ça m'avait grave marqué où comme ça. Ils sont licence. passées, ces licences pourquoi vous nous avez laissé en chemin <rire> Bah Tu vois, euh, ouais, ouais, tout récemment, il y a eu Hi-Fi Rush qui est sorti. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais. Euh, et graphiquement et dans le gameplay, etc., ça rappelle beaucoup ces jeux de l'époque où finalement, on arrête de nous prendre la tête avec euh, wow, RTX, euh, truc 4K, oui. machin, euh, notre jeu, il est beau, il est en cell shading, ça envoie, mais la, la force du jeu, bah, au final, c'est juste le gameplay, etc. J'en parle, j'ai pas touché au jeu, je sais pas véritablement ce qu'il vaut, mais juste d'un point de vue de la patte et de, ouais. de comment tu vois que le jeu il tourne, tu te, ça, ça rappelle un petit peu cette époque où ils se prenaient moins la tête avec ces choses, en fait. Forcément. Et les jeux sortent pas juste pour être des benchmarks de cartes graphiques, quoi. Oui, c'était moins ray tracing machin. Euh... Absolument. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. <rire> dans, dans le chat, ils sont tellement à fond, tu sors une rêve genre Sly ou quoi, ils sont tous là, comme des, <rire> nous, on va des choses <rire> qu'ils ont côté, Bah ouais, mais non, mais normal, normal. <rire> C'était un beau bordel. Au milieu un petit peu euh, de tout ça, euh, de toutes ces licences, etc., quand est-ce qu'est arrivée forcément euh, une des licences principales euh, Call of Duty, t'as commencé quand <coughs> as commencé assez tôt T'as commencé peut-être un petit peu sur le TARS, style MW2 ou tôt façon code 2 et tout Alors, j'essaie de me souvenir, mais je crois que mon premier Call of, c'était sur Gamecube et ça devait être en route vers Paris ou mmh. je sais pas quelle connerie. Euh... Je crois que c'était ça. Et alors, un des pires. Souviens, oui, probablement. Oui, oui très probablement. Euh... Non, attends, c'était pas sûr oh, On Au Paris, c'était le 3, je crois, non Ouais non, je te dis de la merde, parce que c'était celui où tu avais la mission à Stalingrad et tout ça. Donc, dans ma tête, je sais plus si c'était le 2 ou le 3. Ouais. Enfin, bref, c'était un de ceux-là, mais ça m'avait marqué à cette époque, parce que j'étais encore assez jeune, pour que ce soit mon père qui m'amène en bagnole pour aller l'acheter qui me l'offre en l'occurrence et qui sur le sur le chemin du retour c'était à l'arrière tout le paquet t'as l'odeur du, du, du truc tout et tout Et lui, il était très euh, c'était chou d'ailleurs, je me souviens qu'il c'était la première fois qu'il m'achetait un jeu violent. Ouais. Et euh, il avait pris la peine de me de, de briefer. Ouais, il m'avait dit, ouais, alors écoute, faut pas que tu oublies que c'est une vraie histoire, ça s'est vraiment passé, il y avait vraiment des gens qui sont morts. Là, toi, tu tires sur des pixels, c'est pas la même chose et tout. Et ça m'avait marqué, ça. Non, mais les ça mais le la démarche en soi, tu mais vois. Mais absolument. Qui rappelle il rappelle qu'il y avait quand même une réalité derrière. Absolument. Et il me faisait, lui, il avait une licence en lettres et en histoire, ou je sais plus quoi. Et du coup, ses euh, limites, il était pas parti, elle m'avait expliqué tout ce qui s'était passé. J'étais là Bon, écoute, maintenant on rentre, je veux jouer, quoi. <rire> mais, euh, mais ouais, la démarche la m'avait démarche marqué. Donc ça, ça devait être mon premier call-off. Et puis, bah voilà, je sais pas, peut-être un an ou deux, même pas à tout péter. J'installais sur le PC familial la, la démo de Code 4. Ouf. Et là, tout de suite, ça déconne pas, quoi. Un grand jour. Ah ouais, alors là, je me souviens de la, de la mission avec les lunettes de vision nocturne, là. Oh là, là. Bah en fait, tu vas sur ma chaîne Dailymotion, il y a ma vidéo test sur cette démo à la con, là, je te jure. Tu la trouves encore, euh, C'était ouais. dingue, bordel. Tu l'avais fait Alors, moi j'ai fait la campagne de Code 4. Ah bah ouais, et ouais, ouais. je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça en live, genre, et j'avais kiffé. En plus, je crois que tu tires au M21 silencieux. Tu sais, le sniper où tu peux enchaîner, pas le M40. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ouais, lequel Complètement, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Les frissons. Ah ouais, ouais, oh c'était un bon délire. Tu sais, c'est cette époque, il le disait à juste titre dans le chat, où euh, quand tu parlais de l'odeur un petit peu de la boîte de CD, ouais. on prenait le temps de lire à l'arrière ouais. ce qu'il y avait. Genre vraiment, moi je me rappelle, la première fois j'avais Black Ops 1, hein, comme ça. Je, je, je lisais à l'arrière tout ce que... Alors que c'est du bullshit, tu vois. Y a ouais, rien les trucs temps. sur l'épilepsie. <rire> on s'en bat les couilles, tu vois, la notice du Doliprane mais tu le lis, tu vois. <rire> Tout le monde s'en fout, mais ça fait passer le temps, tu es plus vite arrivé à la maison et tu peux lancer le jeu. Et on pouvait lancer le jeu direct. Il n'y avait pas des foutues mises à jour de 40 gigas ou je sais pas quoi, t arrivais non. ça partait. Quoi. Non, on pouvait se le prêter. Ouais. Eh oui, on pouvait <rire> se le prêter. Oui, ouais. Ouais, parce qu'entre deux, il y a eu ça, ouais. effectivement, il y a eu les codes d'utilisation, genre ton jeu, tu peux même pas le revendre. Va te faire Oh là là, le bon bordel, le bon bordel. Donc, Call of Duty 4, ouais. comme tu disais, genre, la démo, le côté un peu campagne et tout, est-ce est, est que c'est ça qui t'a un peu genre, piqué direct vis-à-vis -vis de la licence ah, euh, non, moi, c'était encore une époque où je... je... Je découvrais tellement de jeux en même temps. C'est oui, j'ai accroché, c'est évident. Mais à cette même époque ou même peut-être avant, je me souviens que j'avais joué un des premiers Battlefield sur le PC d'un pote. Et là, je me souviens la réalisation de genre. Oh, attends, tu peux jouer sur une map aussi énorme. Ouais. Il y a d'autres mecs avec qui qui sont avec toi. Tu sais, c'était la révolution. Découvrir Alors, le principe la, des multi. Ouais. Exactement. La génération d'aujourd'hui qui nous regarde, qui ont grandi même avec les Fortnite et compagnie, peuvent peut-être même pas forcément comprendre ce feeling. Mais c'était vraiment une révolution et euh, surtout dans les jeux 3D en l'occurrence pour le coup et ça c'était assez fou quoi. ça je m'en souviens, alors ouais j'ai bien accroché avec ça, euh, la campagne évidemment tout ça euh, et puis ouais j'imagine que dans les années qui ont suivi j'ai fini par prendre le jeu sur console mais alors, laisse-moi me rappeler du coup, oh, Code 4, c'était hein. PS3. Alors, Code 4, c'était PS3, Xbox 360. ouais c'est ça. Et c'était sorti ouais. en 2007, euh, de 2007 à 2008. Après, ouais. 2008 à 2009, c'était WoW et après, de 2009 à 2010. ouais c'était exactement l'époque où je commençais à faire du daily. Puis ensuite, YouTube euh, en début 2010. Ouais. Ouais. Et alors, historiquement, je me souviens aussi à cette époque, il y avait Team PlayStation, Team Xbox. Alors oui. moi, j'étais plus Play au début. Et puis ensuite, euh, au fur et à mesure des Call of, je me souviens qu'il y avait même eu une attaque sur le network PlayStation. Oh. et Du coup, euh, on ne pouvait plus jouer à Call of. Du coup, Lizard on avait dit... Squad Exactement. Donc, en fait, on, bam, on était partis sur la Xbox 36 Puis on était là, ah oh ouais, ça tourne vachement mieux. En fait, que les deux, c'est des grippins, les trucs. <rire> que Moi, maintenant, je bidouille plus dans les PC, etc. Les machins, c'était des grippins. Peu importe ce que ça changeait. En plus, Xbox, il fallait payer un foutu abonnement, là, je me souviens. Ouais, mais tu avais euh... un meilleur live... Ouais, tu crois? C'était Team Xbox! <rire> <rire> ouais, peut-être, alors je sais pas, mais c'est vrai que rien que pour l'achat, on avait cette impression. De, ah ouais, putain, le feeling est meilleur. <rire> Écoutez, écoute, auto-persuasion. Absolument, absolument. Et pour le coup, j'avoue que maintenant, je me suis plus habitué à cette manette. Encore aujourd'hui, quand je joue à des jeux à la manette, des jeux solo sur PC, je branche ma manette Xbox 360. De temps en temps, on en discute sur la Xbox 360. Je sais pas si t'as encore ce feeling de temps en temps, si tu touches de temps en temps des consoles, mais moi, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de consoles qui ont effleuré le design de l'interface de la Xbox 360. <coughs> vrai, quand, pour, pour inviter des amis. Pour ajouter des gens, le système des messages, les gens qui se connectent, tout ça. Je trouve vraiment que même avec la Xbox One, tout ça machin, ils n'ont pas réussi à atteindre ça. Ouais, et puis Play, celle de la Play était pas mal épurée, mais c'était probablement pas la plus pratique non plus. Ouais, je te l'accorde. Puis après, Microsoft, ils sont partis dans un délire plus. Euh, parce que tout a été lié avec Windows, etc. Tu sais, il y a eu l'interface métro avec les, les, les, oui. comment, les, les tiles en anglais, merde, mmh. les, les tuiles. Ouais, ouais, les tuiles. C'est de la merde, genre vraiment, c'est de la merde. T'as l'impression qu'ils partent du principe que tout le monde est sur une tablette, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, les, les menus déroulants sur les côtés, c'est probablement ce qui a toujours marché le mieux. Ouais. Et tu as l'exemple parfait avec le dernier Modern Warfare 2. C'est la même chose. Tu vois, jusqu'à maintenant, historiquement, on a toujours eu un menu... Déroulant avec les modes, les machins, etc. Et non, maintenant on non. nous fout des tuiles, il faut cliquer, il faut machin. C'est horrible, c'est insupportable, vraiment. Tu si sais, on, on fait genre first world problème, alors qu'en fait c'est pas grave, mais je veux dire c'est chiant. Non non, mais t'as raison, t'as totalement <rire> ouais, ouais. raison. Genre sur le dernier Call of Duty, ne serait-ce que inviter un pote, ah putain, faut genre 6 ou 7 clics, ouais. alors que avant, bah comme on disait Xbox 360, c'était bouton du milieu, liste d'amis, clic, inviter. Moi je vais pas commencer à trop tirer là-dessus, mais tu sais qu'on en arrive à un point où c'est à se demander si les devs font pas exprès de faire un peu de la merde à certains endroits. Parce qu'évidemment, là où ils sont gagnants, c'est par rapport... Euh, tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Euh, dans six mois, ils vont arriver sur Twitter puis ils vont vous dire « Waouh, wow, nos joueurs ont passé X temps de jeu sur Call of Duty Modern Warfare deux Ouais, mais combien de temps on a passé à juste vouloir inviter nos potes <rire> Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est des trucs qu'ils doivent penser, t'inquiète pas. Ouais, ils sont... Train... Non, mais tu te rends compte combien est-ce qu'ils font d'argent, ces types Comment, comment ils ne veulent pas penser à des choses aussi bêtes quoi Donc, euh, franchement, euh, bon, Marie bah, bah, écoute, il ne faut Mais pas me lancer sur Mordor d'un 2 parce qu'on va faire toute la soirée là-dessus. Discussion de vieux cons, les amis, désolé. Franchement, là. C'est je, clair. Je, vraiment, les amis, je, on le dit là comme ça parce que franchement, c'est le début de l'émission. Vous allez avoir beaucoup de nostalgie qui va ressortir de ça et pas toujours que des vérités. Prenez-le comme tel, il n'y a rien de sérieux. On discute, on kiffe. Profitez également. Alors, tu as dit que tu as fait, fait, on va parler des vidéos forcément. Euh, tu as dit que tu avais ta chaîne Dailymotion avant YouTube. Moi, ça, c'est drôle parce que du coup, je suis un peu allé Taper ta chaîne YouTube, tout ça, machin. J'avais vu que 11 mars 2010, c'était une de tes la première vidéo qu'on pouvait retrouver, même si je savais que c'était pas ta première vidéo tout court euh, disponible sur ta chaîne YouTube. Et en fait, c'est six mois après la sortie mw 2 et ça se voit que c'était pas ta première parce que tu tenais les gens au courant sur ta situation. En fait, c'est trop drôle. Genre, c'est une vidéo, je sais pas si la réussi à la retrouver, c'est la première sur la chaîne YouTube. En gros, dans la vidéo, tu dis alors juste pour vous tenir au courant, je vais recevoir mon HDPVR, yes. ça va permettre de pouvoir avoir une peine de qualité, etc. Euh, quand est-ce que tu as commencé les vidéos du coup au milieu de tout ça et pourquoi Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos euh, J'ai commencé, donc bah, ça devait être 2007-2008 sur Dailymotion. Et cette manière que j'avais dès ma première vidéo sur YouTube de tenir au courant les gens, c'est parce qu'en fait, lorsque je débarque sur YouTube, euh, j'ai créé mon compte en 21 février 2010. Ouais. Euh, j'ai déjà, en fait, je suis déjà en train de faire la transition avec ma petite commu Daily. Et je prévenais les gens que j'allais sur YouTube, si tu vas ce que veux dire. Donc, les gens qui me regardent sur YouTube, c'est les gens de Dailymotion qui me suivent, en fait, en réalité. Donc, c'est pour ça que je, je les tiens au courant. Et ouais, là, c'est tout un... Là, je me vois encore dans les couloirs de l'école de commerce, en train d'attendre que le cours commence. Je suis là sur euh, un site de détaillant français euh, ouais. high-tech, ouais. clairement en train de commander mon HDPVR à 270 balles, ou je sais plus c combien. C'était exactement ce ah, prix. C'était 200 balles les quelques. Hein. C'était super cher. Et, euh, et c'était là que je commençais à me dire, vas-y, euh, j'investis parce que franchement, euh, je prends du plaisir. Puis c'est même pas. Là, je me disais même pas encore mes trucs. Ça ah vient clair, ça n'existe. Enfin, si ça existait peut-être, mais moi, j'étais pas, j'étais pas à jour là-dessus. Surtout, des imoshets, e ne donnaient pas une tune à l'époque. Absolument. Non, non, non, c'est clair. Mais c'était juste un gros pour moi. Et puis, alors bon, les Dazzle, et compagnie, c'était vraiment une... Les Dazzle, donc c'était vraiment les anciens trucs ah, de, de capture. C'était une horreur. bah Je crois que c'était limité à 480p. C'était 480p. Et si tu te rappelles, tu avais les bandes noires. Et donc, Absolument. Et du coup, t'avais ouais, ouais. le... En fait, tu avais le Dazzle à 60 balles, le HDPVR comme tu as dit, à plus de 200. Ouais. Et donc, du coup, tu avais des mecs qui faisaient des vidéos en 480p. Ils étiraient le truc. Ah, oui. et... <rire> tu t'en rappelles <rire> Oui, je m'en souviens très bien de ça ah ouais, ouais ouais carrément puis on parle même pas de la latence qu'il y avait euh, non mais c'était juste pas possible ouais, ouais, clairement. Euh, et puis pour euh, revenir sur ta question du coup tu me demandais qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé euh, ouais moi c'était euh, en grosse partie lorsque je me perdais sur jv.com j'étais gamin, j'allais chercher les codes GTA, compagnie, etc. Et je tombais sur les gaming live de jeuxvideo.com Oh les émotions Et là il euh, y avait Franck il euh, y avait Rivaol, c'est les deux qui me reviennent mais il y en avait d'autres en l'occurrence euh, et c'est pour dire tu vois, que j'ai rien inventé hein. déjà à cette époque il y avait d'autres types même sur Dailymotion les Hooper, euh, BB300, hier on en parlait euh... Euh, merde qui est-ce que j'oublie encore IG euh, e Jérémy et compagnie enfin bref, et moi quand je voyais ça dans la démarche ça m'a trop fait kiffer parce que J'étais justement ce gamin de 14 ans à tout péter et j'étais passionné de jeux vidéo sauf que j'avais évidemment pas les thunes de pouvoir acheter tous les jeux qui m'intéressaient. Et cette petite fenêtre d'avoir deux mecs qui sont en train de jouer au jeu en avance et qui me donnent leur avis et qui disent « ouais, alors attention ». Et puis, ils avaient... je me souviens quand ils n'avaient pas peur de dire les choses. En ah plus. bien sûr. Quand il y avait un truc qui était puant, ils le disaient aussi. Je trouvais ça génial. Et voilà, venant d'une famille avec deux parents journalistes, euh, moi, je... dans la démarche, j'ai trouvé ça génial. OK. Ça m'a clairement, je me suis dit « OK, en fait, il faudrait que j'essaie de faire ça ». Et puis, euh, quelques semaines plus tard, euh, j'étais un week-end chez mon père. Il euh, y avait un pote qui était là à la maison. On a empilé une petite caméra à 4 mégapixels sur des livres. Oh là là, là, là le filmé, classique On a filmé la télé. et C'est la première vidéo que tu trouves sur mon Dailymotion euh, sur Need for Speed. Carbon PlayStation 3 oh là là. Et Je crois que j'ai à peine mué. C'est juste pas possible quoi. Et genre c'est irregardable le truc. Ah c'est mais... irregardable. Je pense que là tu la tires sur un écran 4 K aujourd'hui. Il y a quatre pixels qui se courent après. C'est pas possible quoi. Franchement. Oh, le caméscope familial qui sert à filmer la télé. Ouais en ouais ouais, ouais non c'était pas possible c'était pas possible. Mais c'est comme ça que ouais, c'est comme ça que c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que toi tu regardais déjà ce qu'ils faisait peut-être à l'époque sur Internet parce que. Eux, est ça? Euh, Est-ce que toi tu regardais ce qui se faisait sur Internet par exemple déjà sur YouTube ou ailleurs <rire> ou alors les seuls rêves que tu avais c'est que tu tu sorti juste avant? Ouais, alors les rêves que j'avais, c'est celles que je te donne, ouais, clairement. Euh, Hooper, Bibi300, euh, lesfrancs et rivals de jv.com, par exemple. Génial. Et puis. Euh... Enfin, quand t'as Bibi ouais, dans le chat, ils ont été. Euh... Ouais, mais normal, normal, normal. les grands classiques. Et puis euh, ce mec, il stream encore, hein, si jamais, hein. je suis ah. presque sûr. Ah, ouais, oui? Ouais. Bah euh, ouais, si je dis pas de la merde, je l'ai vu encore il euh, y a quelques temps euh, sur Twitch. ou alors Enfin, je dis quelques temps, ça fait peut-être un an, mais je crois l'avoir vu sur Twitch. Ouais, ouais. Dédicace à lui. Bah ouais, mettez-vous à jour. Hein. C'est un vieux de la vieille, mais il est toujours là. Hein. C'est propre, c'est propre. Euh, sur ta chaîne, au début, tu faisais énormément de jeux différents. C'est ce que j'ai vu. Genre, ouais. t'as fait du God of War, du Split, du Warhawk et d'autres. Mais certaines vidéos fonctionnaient un peu mieux que d'autres. <rire> celle sur Modern Warfare 2. <rire> ah bon Ah tiens, ah ouais. Bizarre. Ah Ouais. Je... <rire> Parles-en nous et comment est-ce que toi tu décrirais un peu cette époque Modern Warfare 2 euh, Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, c'était euh, le Call of, entre guillemets. Tu vois, j'aurais presque tendance à te dire que j'ai tout autant kiffé Code 4. Je ne suis pas en train de te dire que c'est mon préféré, mais mmh. forcément, il m'a énormément marqué. Et euh, ça, en fait, comme beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent, même toi, en fait, ça représente une période. Oui. Euh, il faut pas l'oublier, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut bien te dire qu'il y a des gens qui vont avoir la même discussion que toi et moi d'ici 15 ans, et qui parleront de cette même manière de Fortnite. Total tu Je suis d'accord avec tu toi, tu Mais vois je vois suis totalement d'accord avec toi. Donc il y a cet effet un petit peu, comment on dit, Madeleine de Proust, où en fait, euh, on était très accrochés à ça. Et si on jouait à ce moderne enfant de l'époque aujourd'hui, bah, peut-être qu'on aurait plein de choses à redire, puis on dirait bof, bof bon. Bref, on parle d'une époque qui nous a grave marqués. De ouf. On était naïfs... Euh... Moi, en dehors des notes et des cours, la seule chose qui m'importait, c'était de rentrer pour avoir mon, mon, mon camouflage tigre rouge sur l'intervention. Oh, voilà. Il est là, mais là, c'est pas celui-là. Oh, magnifique, le petit... Yes. <rire> chaud, ah, le double triangle, le double triangle T'étais chaud, monsieur Ouais, ah, ouais, ouais, puis encore, là, je jouais à la manette, quoi. Parce que tu vois, depuis le temps, maintenant, quand je joue à des FPS, je touche plus trop à une... Je touche plus trop à une manette. On aimait bien, ça, on aimait bien ah là là, afghan, quoi Oh là. Ça, ça va encore me donner envie de trash le nouveau Modern Warfare 2. Ils n'ont pas été foutus de nous mettre une seule map originale. Non, mais tu te rends compte ou quoi c est, c est... La seule qu'ils nous mettent, c'est Shipment, le truc avec quatre containers qui se courent après. Quoi. Non, mais... enfin, euh, donc voilà, euh, c'est cette même époque là où finalement, euh, je commence un peu à, à faire mes choix. C'est à dire qu'en gros, euh, euh, bah, voilà, euh, je ne suis pas à euh, baraquer. Ça se voit que je n'ai pas fait de boxe dans ma jeunesse ou quoi que ce soit. Donc en fait, moi, à cette période là, je, je crois que j'ai fait quasiment 6 ou 7 ans de tennis. J'ai ouais. toujours adoré le tennis quand mmh. j'étais jeune. Et je me souviens très bien que, voilà, à 14 ans, 15 ans, je crois que je faisais encore un peu du tennis en club. C'était la période où bah, ça me saoulait de prendre du temps de mon mercredi après pour aller au tennis. Et je préférais aller faire le couillon sur Call of, tu vois. Oh. Et clairement, là, j'ai arrêté le tennis. Et ça, je l'ai toujours regretté. Et je le dis aux gens et aux jeunes, surtout qui nous regardent aujourd'hui. Vous avez, vous avez toujours le temps pour un peu de call of ou n'importe quel jeu auquel vous jouez. Mais continuez surtout à ces âges là à faire du sport, etc. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui va faire que vous allez continuer à vous développer, etc. Physiquement. Ça va vous aider pour quand vous grandissez. La totale. Donc franchement, je vous encourage. Moi, je regrette beaucoup parce que c'est toujours un sport que j'ai surkiffé. Je suis une bête au ping pong aussi, si tu veux qu'on fasse. Je pense qu'on cartonne. Moi, j'étais bon au badminton. Ah ouais, mais c'est bien. J'adore le badminton. Tous les jeux de raquettes de base. Bon voilà, Roger, je t'aime. Voilà. Et qu'est-ce que je disais On parlait d'MW2 un petit peu quand On est, est parti sorti. loin, là, ça y est. Ouais, il voilà. n'y a pas de souci, c'est aussi ça, Zagor. <rire> oui, mais c'est super, c'est parfait. La, la sensation des kills, les camots, oui. la nuque, C'était conneries. C'était la période où, du coup, je faisais un peu mes choix. Et du coup, j'ai commencé à avoir ma première bande de potes avec qui on jouait à Call of Ensemble en ligne. Okay. Et il faut, faut savoir que, historiquement, la A7X... Euh, donc pas la ADVEN, la okay. A7X. Ça venait en fait de, de l'abréviation pour un groupe de rock ou hard rock, je sais plus quoi, qui s'appelait Avenged Sevenfold. Connu. Voilà. On aime, on n'aime pas. Maintenant, je réécoute. Bon, bon, voilà. Bref, c'était là. Euh, il faut savoir qu'historiquement, c'était un pote de classe, Jata qui habitait dans la même ville que moi, et euh, Alex, son pseudo, c'était Lakers. Et on était vraiment juste nous trois, et c'était notre petite bande de potes de quartier, limite. Histoire d'avoir un tag euh, exact en exact Exactement, trucs. comme tout le monde a, a déjà fait en réalité. Et puis, avec les années qui passent, je mélange ça à ma soi-disant petite influence que j'ai sur YouTube et, et compagnie. Et là, c'était l'époque où on faisait des... On faisait des, des posts sur jeuxvideo.com genre recrutement à Sevenix. Oh là là. Et là c'était bah écoutez les mecs on vous prend dans un lobby au snipe puis on regarde ce que vous valez quoi tu vois ce que je veux dire. Un minimum de ratio. Ouais ouais, ouais non mais c'était vraiment genre une époque genre c'était on regardait comment les mecs se démerdaient et il y a eu euh, je crois il y a eu deux périodes comme ça où on, on a eu fait des recrutements. Alors franchement, je serais incapable de te sortir tous les noms, etc. Mais vous vous souvenez des classiques, les Cruxip, les fans, Sunsun, ouais, Sun euh, Yoki Duk, Jata et compagnie. Sunsun et Yoki j'avais euh... déjà parlé avec eux et tout, c'était des bons. Ah bah ouais, non mais sans déconner, ça c'était vraiment une époque de ouf. Et en fait, c'est là que tout a commencé, mais il faut bien te rendre compte, et ça j'en ai souvent parlé avec des gens, que ce qui fait que ça a marché, c'est qu'en fait, on, on, on faisait juste, on, tout ce qu'on faisait, c'était kiffer. Ouais. Et moi, j'étais là, j'enregistrais avec mon HDP vert ou je sais pas quelle connerie avec laquelle j'enregistrais à l'époque. J'avais mon ordi portable à côté pour enregistrer mon micro et puis le TeamSpeak ou je sais pas quoi en même temps. Et en fait, sans m'en rendre compte, je capturais juste des, des moments purement sincères ouais. de bandes de potes qui s'amusent. Les, les zombies, les compilations boucliers, les machins. Il faut bien vous dire qu'en gros, on ne s'asseyait pas en se disant « bon alors les mecs ». On a deux heures de tournage, ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, on, il faut qu'on fasse tant de vues à la fin du mois. Non, vous euh... en pâtir les couilles. Absolument. Et en fait, c'est ce qui fait que ça marchait en réalité. C'est ce qui fait que les gens ont toujours eu euh, cette impression un peu de faire partie du truc aussi. Moi, c'est souvent ce que, ce que mes viewers, quand je les ai rencontrés et revus, m'ont dit. C'est qu'ils ils avaient vraiment cette impression de faire un petit peu partie de la bande. Et ça, je l'ai toujours compris. J'ai pas mal de viewers qui me disaient, bah nous, on a fait pareil. Euh, on a eu notre petite bande et tout. Mais euh, ouais, ouais, moi, ça m'a toujours beaucoup marqué. C'est une, une période ultra forte de ma chaîne YouTube, c'est évident. Ah là là. Et à quel moment ça a commencé à, à prendre, si je te rappelle, ces vidéos-là <coughs> Sans forcément dire une vidéo. Ou un ouais, truc, non, euh... mais Genre, c'est parti d'un coup Ou ça a été plus progressif Ouais, c'était... C'était relativement progressif au début, puis enfin, pour être hyper honnête avec toi, je j'y prêtais pas énormément attention. C'est-à-dire que... En fait, bah, je voyais bien que ça montait, je voyais bien que ça marchait, mais... En fait, je me disais, bon, bah, ça veut dire que je dois, je dois faire un truc juste. Donc, je vais continuer. De toute façon, l'important pour moi, c'était que je passais un bon moment. Euh, je m'amusais. C'était aussi ma façon à moi. Parce que beaucoup de gens m'ont écrit et m'ont dit, euh, ouais bah tes vidéos, ça a été mon recueil. C'était mon moyen de... Et Il bah, faut bien que vous vous rendiez compte, les gens, que c'était mon moyen à moi aussi de m'enfermer dans quelque chose qui me protégeait d'autres choses compliquées, etc. Tu vois ce que je veux dire Et ça, beaucoup de gens, forcément, ne s'en rendent pas vraiment compte. Et c'est ça, derrière, finalement, la... La vraie sincérité du truc, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était mon moyen à moi de pas penser à ce qu'il y a autour. Et, et j'étais juste là, je kiffais, je faisais mes trucs. Mais tu l'as dit tout à l'heure, à part ça. Évidemment, les vidéos call of elles marchaient super bien. Et c'est ce qui fait qu'il y a un moment où ça a ça pick-up avec la popularité et tout ça. Mais pendant une grosse période aussi, je me tenais à, à faire un peu de multi-gaming. Parce que je restais un peu sur cette idée de... bon bah il faut que je touche un petit peu à tout, parce qu'en fait, euh, les gens, ils sont curieux de voir ce qu'il y a d'autres à essayer. Franchement, je serais incapable de citer tous les jeux sur lesquels j'ai fait des vidéos. Je, je sais même pas, mais j'ai dû faire euh, quoi, 500 vidéos ou une connerie comme ça. Alors, alors, je suis allé faire la stat pour toi. Vas-y. Au moment de ta première pause, je voulais la sortir plus tard, mais allons-y. Au moment ouais, ouais. de ta première pause en 2015, ouais. tu avais fait 600 vidéos en 5 ans, soit l'équivalent d'une vidéo tous les 3 jours pendant 5 ans. Ah ouais, sérieux Oui. Ah ouais, bah je te fais confiance, je suis nul en maths. Oui, mais... oui, je te le dis. C'est tous les 2-3 hein. jours à peu près pendant 5 ouais. ans. Ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Bon, on est sur quelqu'un qui a charbonné. Hein, que sur j YouTube. J'allais dire hein. ça en plus. En fait, j'ai charbonné de ouf. Ah non, ouais. mec, t'as charbonné de malade. Ouais, de ouais, malade, ouais. une régularité aussi forte. Ouais. Dès le départ, dès 2010, à un moment où ça payait déjà peut-être pas de ouf. Du tout, mais ouais, ouais, ouais, Non, même pas du tout. Chaud. Tu vois Ah ouais, non, mais c'est très intéressant. D'autant plus qu'il faut bien vous dire qu'en gros, moi, à cette période, je le sentais pas. Je, déjà, on n'arrêtait pas de me dire euh, « rends l'argent, <rire> c'est pas un métier ». Donc, en fait, on n'arrêtait pas de, de remettre en question la légitimité de ce que je faisais. Alors, toi, tu étais étudiant. Euh, oui, bon, alors en l'occurrence, en 2012, j'arrête pour le faire et on continuait à parce que ça a pris quand même du temps à, à se sûr, professionnaliser, bien. tu vois ce que je veux dire Donc, moi, j'étais clairement en train de me dire « mais attends… Euh, ce que je fais, ce n'est pas du travail, clairement. Bien sûr. Euh, alors que pourtant, bah, y a un, y a un, comparé à aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire, il y, y, y, y a un contenu qui est mis en ligne et il y a des centaines de milliers de personnes qui sont diverties. Et du coup, euh, moi, je pense que ce n'est pas avant euh, quand je suis plus rentré dans un monde professionnel et ouais. puis que plus récemment, 2016-2017, j'ai fait un peu de radio. Allez, On va dire, ouais, on va dire dans ces eaux-là, en gros. Et puis que j'ai grandi aussi, accessoirement, quand j'avais 25 et des poussières et plus. Et où je me suis dit... Ah ouais, mais en fait, euh, t'as bossé comme un taré, quoi. Et tu l'as pas senti passer. Et ça, ça, il faut... Oui, et ça, mais ça, il faut bien que les gens réalisent, quoi. En fait, en réalité, mon, mon activité YouTube, sans, pr sans prendre Dailymotion avant, ouais, et tout sûr, plein, ça a été trois euh, ans, quatre ouais. ans de ma vie qui sont passés pff, mais comme ça. À tout droit. Mais, mais, mais bien sûr. Je veux dire, les années où vous me voyez euh, à l'E3, euh, l'année où j'ai fait euh, E3 Tokyo Game Show, je fais. Euh... Alors, je me souviens plus exactement dans quel sens je fais ça, mais en gros, je fais. Los Angeles, aller-retour, trois jours pour m'en remettre. Je pars à Tokyo, je pars une semaine à Tokyo. Attends, mais j'avais fait 60 heures d'avion en deux semaines et demie, j'en pouvais plus. Je suis ouais. pas sorti de chez moi pendant trois mois. Et, et, en, plus, <rire> et en plus, Gamescom, c'était en août après. Donc, ça, je me demande. Ah si ouais, as non parlé mais. trois. Bah, <rire> il se peut que j'ai sauté la Gamescom cette année-là, tu vois, ouais. parce que dans ma tête, à cette époque, il y avait tout un délire où, en gros, euh, tu sais, il y avait un peu un ordre des salons dans comment est-ce qui se déroulait dans l'année. Et en gros, je me disais, écoute, t'es allé à le 3 T'as pas besoin forcément d'aller à la Gamescom parce que ouais. c'est du réchauffé. Et encore moins à l'Appareil Week parce que l'Appareil Week très rapidement, c'était genre waouh, wow, la démo de Call of <rire> à laquelle vous allez tous pouvoir jouer dans une semaine et demie. J'étais là, ouais, écoute, bof, quoi, ça me chauffait moyen. Quoi. Oh là là. Et qui s'en rappelle PGW sorti mw 3 <rire> Qu'est-ce qu'il y a eu, vas-y raconte La vidéo Moïse avec un gars qui tape un gars dans la foule avec une béquille et tout, tu te rappelles pas Non tu non, c'est non, ça me dit rien. Non non, ça me dit rien. C'est quoi alors, ça alors. <rire> Je te raconte peut-être peut peut <rire> je l'ai vu mais là comme ça ça me dit rien, je En bon, gros, comme tu l'as dit, à l'époque, il y avait euh, du coup beaucoup de monde qui sur jouer pour jouer à code, ouais. Sorti 10 jours après donc comme tu as dit, c'est que c'était un peu absurde mais voilà, c'était gratuit, les gens ils y allaient. Et en fait, t'avais une sorte de queue des enfers, comme ça, devant ouais. un PGW, avec des gens qui veulent rentrer masser devant euh, le bâtiment, tu vois. Et t'as un gars de la sécu qui est chauve, tu vois. Et genre, il commence un peu à pousser les gens et dire « ouais, attendez, un truc comme ça » et je crois qu'il euh, y a un gars de la foule il dit euh, ouais ouais si si Moïse tu vois Un <rire> truc comme ça parce qu'il était chaud Et là, il dit ouais oh, c'est qui Moïse et tout machin et là le gars il prend une béquille et il tape dans la foule comme ça gros et c'était un gars de la sécurité mais je je crois que c'était à peu près ça, mais j'étais pas à me corriger dans le chat mais c'était une époque à la pression ah, ah ouais, ouais c'était ouais. n'importe quoi c'était un truc comme ça et genre c'était à mourir de rire non, non mais en fait, c'était une euh... époque même la Gamescom j'ai vécu les ouvertures de porte de la Gamescom où t'as les mecs qui tracent oui tu sais qui mais vraiment ils tapent le sprint de leur vie même à l'école à la gym ils ont jamais couché aussi vite de leur vie ils y vont tout ça pour aller dans la file pour jouer à Call of et enfin tu vois là je fais je fais je fais un petit peu le mec je fais un petit peu le malin parce qu'évidemment déjà à cette époque on était un peu privilégié c'est-à-dire qu'ils nous laissaient euh, passer devant ce genre de file etc et j'arrivais pas vraiment à, à imaginer que les gens Surtout certains trucs, par exemple, tu vois, je te donne un exemple, ouais. euh, démo d'Assassin's Creed à la Gamescom. Ouais. démo sauf qu'en fait, ils te disent ça, sauf qu'en fait, tu peux même pas y jouer. Oui. Ou alors, je crois qu'ils nous laissaient jouer au multijoueur, une connerie, bref. Donc, en fait, c'était une démo, genre une vidéo du jeu gameplay, nanana, mais il y avait des gens, ils attendaient quatre heures pour regarder ça. Et des baisers. Et j'étais là, j'étais là, mais, mais encore une fois, les gars, il y en a peut-être parmi vous qui nous écoutent qui l'ont fait, il n'y a, ouais. a aucun problème, il y a aucun problème. Il y a bien des gens qui font pareil pour ah aller sûr. voir le salon de l'auto, machin, etc. Chacun son délire, il n'y a pas de problème. Ah, mais il y a de la passion dedans. C'est juste que quand je voyais ça, je me disais, waouh, wow, ok, j'ai beaucoup de chance, je suis très privilégié. Et il y avait presque un peu un, un malaise, si tu veux, parce que les toutes premières Gamescom que je fais... J'ai euh, le community manager de Electronic Arts, Gregory Quest, qui est là avec moi, qui limite nous tient par la main. J'avais ouais. euh, Yoki Doc qui était venu avec moi cette année-là, je me souviens très bien. Et même lui, il ne sait pas où se foutre, en fait. Parce qu'il ne sait pas si vraiment il a le droit de nous faire passer devant ou pas. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, lui, il veut, que pas, il veut nous faire passer comme si on était de la presse. Parce qu'effectivement, il y a des trucs réservés pour la presse. Où ils peuvent voir le jeu avant ou quoi que ce soit. Donc en fait, on, on passe entre guillemets devant tout le monde, on arrive devant la porte, puis en gros, il leur explique, ouais, bah écoute, lui, il pèse X, ou je sais pas combien est-ce qu'il fait de vues ou non, moi, je bosse, il devait plutôt leur dire un truc, euh, moi, je bosse pour y est, euh, ils sont avec moi, euh, c'est des, euh, appelle ça comme tu veux, des, ouais, des, des, des journaleux VIP, ce que tu veux, euh, laissez-nous passer. Et c'est comme ça qu'on évitait euh, X minutes, dizaines de minutes de queue pour voir euh, le jeu en avance. Et en plus, à l'époque, il y avait un gros mépris des journalistes pour les Youtubers, si tu te rappelles ah oui, carrément, carrément, ouais, ouais, ouais, absolument, absolument. Bah, Genre, comme, oui, euh... ils étaient avec leurs petites cartes, ils se sont, ouais, oh, eux, oh, oh, ils veulent jouer au jeu, machin, je sais peux... <rire> pas. <rire> voilà, typiquement des trucs comme ça. Ah voilà, regarde-les, regarde-les, regarde-les. Et, et ça, dites-vous, les gens, ils chassaient et tout. Et là où il y avait beaucoup de passion, et c'est ce que disait Benoît, c'est qu'en gros, des fois, les gens, en 2010, 11, 12, pour un nouveau Call of Duty, un truc comme ça, ils attendaient 4 heures pour jouer 10 minutes. Ouais. C'était des sessions de 1 un MME. C'était Tu une faisais game. un match à mort par équipe et Exactement. tu sortais. Et il y avait des gens ils, ils, ils 3h30 pour ça. Franchement, il y avait une, une, une passion de ouf. Des grands baggy. <rire> <rire> des gros baggy. Petite question, parce que du coup, on a parlé un petit peu du coup, à Modera Faire 2, le début du succès, tout ça, machin. On a parlé également du moment où tu es arrivé full time. Moi, je vais te poser une question en tant que toi. en tant que, Comment c'était l'arrivée d'AdSense à, à partir du moment où on a commencé à pouvoir te dire, bonjour, vous allez pouvoir gagner de, de, de, de l'argent avec jo, vos, vos vidéos et vous allez pouvoir peut-être... Bon, ça, on ne le dit pas, mais concrètement, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec vos vidéos. Mmh. Tu connais euh, Casey Nesta bah, Bien sûr. Ouais. Gros, le vlogueur. Gros, gros, gros vlogueur américain. Lui, dans une vidéo, il raconte qu'en fait, au début qu'il faisait du YouTube, le jour où il a activé son Google AdSense, il est arrivé le lendemain, il s'est il rendu compte qu'il avait 30 000 balles qui l'attendait. Parce qu'en fait, bah, il ne il, il savait, ouais. savait pas que ça générait autant. Euh, alors moi j'avais aucune idée de ce que ça représentait et je me souviens très bien euh, donc on avait encore les, les messages privés, les inbox sur Youtube, oui. on pouvait recevoir des messages d'autres chaînes et euh, j'ai ce type qui m'écrit un jour euh, qui représentait un, un network de l'époque et qui en gros me dit euh, c'était un, un, un américain, il m'écrit ouais. en anglais et tout. il m'explique euh, tu sais qu'en gros tu pourrais te faire de l'argent avec combien de vues tu fais etc bon en gros le mec est clairement intéressé parce qu'il prenait un pourcentage logique euh, moi, j'en touchais pas une. J'ai jamais été très paperasse ces conneries. Euh, je me suis dit, ok, let's go. Mais on a fait ça en mode. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même plus comme ça que ça fonctionne. Mais en gros, il avait attendu que j'ai 18 ans. Parce que j'avais pas encore 18 ans. Okay. Il avait attendu que j'ai 18 ans pour signer le papier du network. Okay. Et en gros, à l'instant où j'ai eu 18 ans, j'ai pu commencer à monétiser mes trucs. Alors, pour... non, je pense qu'à l'instant où je l'ai activé, jusqu'à maintenant, j'ai pas touché un sou. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à monétiser. Ouais. Euh... Et puis ensuite, très rapidement, euh, ouais, c'était des 2000, 3000 qui tombaient par mois. Déjà là, j'étais là. Oh waouh On est Et bien euh, Putain, euh, incroyable Puis tu vois. Euh, moi je viens d'un pays en Suisse où en gros euh, si tu gagnes pas 3-4 000 balles t'es pas, pas ouf et c'est pas pour euh, voilà c'est incomparable on va pas lancer ce débat encore une fois parce qu'il faut bien savoir que la vie en Suisse oui, oui, c'est juste le coût de la vie qui est plus cher c'est ouais, ouais, juste incomparable je, je crois que Zurich c'est une des villes les plus chères du monde absolument avec Genève et compagnie euh, puis même enfin bref c'est une horreur euh, et du coup, euh, ouais, ça, ça, a été, ça a été une période assez intéressante. Et puis, euh, alors je reviens là-dessus, j'ai l'impression de me répéter parce qu'on en parlait ah, hier soir. Non, discute, il a pas de problème. Ce pas grave. Il euh, y a eu un truc très intéressant qui s'est passé entre cette période-là et les dix années qui ont suivi. C'est-à-dire qu'il y avait tellement peu de gens, entre guillemets, qui produisaient du contenu et qui utilisaient ce revenu Google AdSense, que les revenus Google AdSense étaient plus élevés qu'aujourd'hui. Ok, c'était très concentré sur les quelques-uns qui l'utilisaient Exactement, oui, les, les, les, les investisseurs, entre guillemets, ils mettaient leur blé là-dedans et puis ça suffisait largement. Sauf que, à partir du moment où les années augmentent et le nombre de créateurs augmente, évidemment, les Google AdSense se diluent un petit peu plus, si tu vois ce que je veux dire. Au mais milieu de toutes les vues, de là où les pubs passent. Exactement, suite, ouais. exactement. Alors, je n'ai pas les chiffres, les CPM, les conneries en tête, etc. Mais c'est l'une des raisons, si ce n'est la raison, pour laquelle depuis maintenant cinq ans et plus, voire plus, ouais, maintenant 7 vous avez des placements produits, des sponsors, etc. Parce qu'en fait, ça a été une manière pour les créateurs de compenser ce manque de revenus. Euh, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quasiment chacun des créateurs que vous regardez... Alors, il y en a encore quelques-uns qui ne le font pas, tant mieux. Mais euh, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas faire sans... Et même si tu fais, je dis n'importe quoi, hein, même si tu tapes 300 000, 500 000 vues par vidéo, j'ai aucune idée, je te dis franchement, de ouais. ce que ça représente en termes de Google AdSense aujourd'hui. Alors à l'heure actuelle, pour te mettre un peu au, voilà, au courant, ouais. voilà, euh, le Google AdSense d'aujourd'hui paye bien. Ouais, va. ok. On est, on est au-dessus du dollar les 1000 vues, euh, mes couilles, on est euh, peut-être des fois 1,5, 2. Et en fait, ouais. ça dépend de la longueur de la vidéo. Tu, tu veux dire combien de temps ils regardent Non, de la longueur de la vidéo, c'est-à-dire plus cours. la vidéo ouais. est longue, plus tu, plus tu peux mettre des non. pubs dessus. Ouais. ok Et typiquement, tu vois, sur des vidéos qui peuvent faire euh, une heure, un truc à ça, comme moi je poste Zachor au libre, genre un accord au libre qui fait euh, 400 000 vues, ouais. tu vois, tu essayes d'y appliquer un CPM de 1 ou 2, tu te dis que ça va faire 400, 800 balles, non. Vu que ça fait plus d'une heure, ça va plutôt faire 1006, 1007. Ah ouais, c'est vrai. Là, le CPM va monter à 4, tu vois. Et donc, euh, effectivement, c'est selon le nombre de pubs que tu peux mettre dessus. Et puis surtout avec la génération d'aujourd'hui de contenu qui est en mode, j'ai 4 secondes d'attention et demi. <rire> non mais vraiment, euh, c'est presque un exploit de faire asseoir quelqu'un et qu'il regarde un truc non-stop pendant une heure. Tu vois bah, ce que je veux dire enfin... c est, c est, c est très, Je suis d'accord avec toi, mais c'est très passionnant parce qu'il par, y a ce paradoxe avec, comme tu as dit, le temps d'attention qui, qui baisse, c'est ouais, actuel. Ouais. Mais le fait aussi que j'ai l'impression maintenant, par rapport à l'époque, ou pas forcément, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que les gens ils ont aussi moins de mal à se poser sur des contenus longs bien sûr un truc d'une heure une heure et demie parce qu'ils vont le laisser en fond ils vont faire la vaisselle ils ouais. vont jouer à lol ils sont dans la voiture ils sont bah, le format de ton émission s'y prête mmh. ça c'est évident euh... Il y a d'autres formats, pas du tout. Tu vois, je suis. Alors, tu vas me dire si je me trompe, mais je suis pas sûr qu'un let's play de Zelda fonctionnerait aussi bien aujourd'hui qu'avant. Tu sors 1h57 de Zelda, il y en a toujours qui vont suivre, <rire> bien sûr, tu vois. Mais... mais je taperai pas 500 000 vues dessus. Non, je pense tu à tu ce que c'est que je faisais l'époque. comme à l'époque. Et à l'époque, ouais. c'était vraiment ça, quoi. Genre, allez, peut-être pas 500 000, mais c'est vrai que j'avais une masse de gens qui suivaient cette série Zelda. Et qui fait trop? Qui était hallucinante. Enfin, moi, je m'en souviens, c'était dingue. Alors qu'en fait, je, je ne faisais entre guillemets que de jouer au jeu et de le partager. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup. Euh, c'est un changement que j'ai beaucoup ressenti ouais. lorsque je me suis amusé à faire un mini let's play sur le dernier Breath of the Wild il y a, il y a, il y a cinq ans. C'était vraiment pour le délire, pour faire plaisir aux gens. Hein. Bien sûr. Je mets en ligne ma première vidéo et c'était. Euh je sais pas, ça devait être pas très longtemps après la sortie du jeu, tu ouais, vois. Ouais, ouais. pas, bon, c'était pas que je la sortais un mois à l'avance, mais bref. Et en fait, à l'instant où je sors ce premier truc, d'un seul coup, YouTube, l'algorithme, me recommande euh, boss Final contre Ganon, euh, ouais. euh, jeu entier, et je me dis, waouh, en fait, euh, les mecs, ils sont au taquet aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as même plus le temps. Les gens ne prennent plus le temps. Il y a vraiment cette course de, je ouais. veux être le premier ah, A. Ouais. Et, et ça... Moi, pour moi, de mon point de vue, de mon ressenti vraiment, c'est extrêmement perturbant, quoi. Ou à une époque où j'avais presque l'impression un petit peu de. De, de, de, de tenir la barre et de dire bah vous attendez puis vous allez regarder la suite quand c'est moi qui sors tu vois ce que je veux dire là c'est genre euh, ah ouais ok euh, les mecs moi j'ai mis deux épisodes il y a déjà un gars il est en train de battre Ganon euh, oui, super oui. quoi il y a déjà un gars qui est à la fin en 10 secondes quoi. exactement ouais. et ça c'est un truc qui a beaucoup changé avec les années vraiment c'est assez drôle Putain, je, je, je viens de me parler un peu de cette arrivée d'AdSense etc pour que tu nous expliques un peu comment c'était à l'époque c'est toujours passionnant je, je, je voulais faire un petit peu encore parler un peu de code et après on va diversifier le truc à la sortie de Black Ops 1, le retour du zombie, un peu la mort du quickscope, tu t'en rappelles <rire> Oui, je m'en souviens. Avec du recul, c'était comment un petit peu Black Ops 1 Est-ce que tu comprenais aussi ah, peut-être un peu ce non-amour pour le sniper de la part de Treyarch et Dacty à l'époque qui avait voulu tuer ça Ouais, euh, moi je pense que les studios sont surtout toujours très bien différenciés dans leur style. Euh, euh, les modernes warfare c'était toujours hyper stylé pour les gamers, je dirais un petit peu plus nerveux, qui ouais. voulaient principalement passer du temps en multi. Et à l'inverse, Treyarch, moi, j'ai jamais compris pourquoi ils nous ont pas juste pondu un jeu full zombie. Oui. Parce que, mais tu... je regardais un reportage là-dessus récemment. En plus, tu sais que le... eux-mêmes se sont un petit peu un petit peu fait prendre là-dedans. Parce que, attends, euh, je veux pas dire des conneries, mais il y avait pas déjà un mode zombie sur euh, World at War. Ouais, C'est pour euh... ça que j'ai dit le retour du zombie. Ah oui, excuse-moi, le retour. Ouais, ok, très bien. Euh... Ouais, je. je... Après, ils l'ont mené à un tout autre niveau, à partir de BO1, BO2, même BO3, le zombie était magnifique. De BO3. Ouais, ouais, ouais. Moi, ouais, ouais, personnellement, tu vois, je trouve qu'ils ont poussé le truc un petit peu trop. C'est-à-dire qu'en fait, les maps étaient plutôt basiques, et puis ensuite, ils ont rajouté une petite couche avec ouais. les atouts, euh, ouais. un petit secret à gauche, à droite, etc. Et puis, tu te retrouves cinq ans plus tard, il y a 14 secrets, <rire> il y a une liste de trucs à accomplir, <rire> et t'es là. Le bon, bah les gars, dommage, quoi. vous avez un peu niqué le truc. quoi. Il y avait... Mais ça, encore une fois, tu vois c'est une question de, de goût et de préférence et de vécu, j'ai envie de te les dire. Des kilos t'as kiffé mais bien sûr non mais tu rigoles enfin, c'était incroyable mais encore une fois c'est une question d'expérience de, de première fois ouais. et où tu te dis ok on est là les quatre, il y a cinq barricades il y a des zombies qui, nous, qui se jettent sur nous il y a une boîte avec des arbres random et ça, nous, et ça nous allait très bien tu vois, et c'est là où tu as vraiment l'impression d'avoir un discours de vieux con, t es là genre, bah, euh, nous on avait quatre bâtons, euh, on s'amusait dans la, dans la nature, ça allait très bien. On m'offrait une orange à Noël. <rire> J'étais très content, je vois pas le problème. Non mais enfin, je pense que tout le monde peut relate et, et comprendre ça. En fait, il y a toujours un moment où tu arrêtes de t'intéresser à quelque chose parce que tu peux pas tout le temps faire la même chose. Bien sûr. Humainement parlant. Et quand tu te retournes et puis que tu regardes, qu'est-ce que ça donne maintenant, tu te sens un peu paumé puis tu te dis euh, mais est-ce qu'il y avait besoin que ce soit autant compliqué, autant poussé, etc. Moi ouais, ouais, ouais, ouais, les tout tout tout derniers zombies. Alors euh, attends, c'était quoi le dernier Cold War Ouais Cold War exactement. Ouais, Cold War. Ouais. J'ai joué, j'ai joué aux, aux zombies juste pour le délire de me dire bah déjà waouh wow, le jeu il est beau. Ouais. Euh, ça envoie. J'avais mis tout en ultra etc. Gros délire, magnifique. Mais ouais, tu tu... j'ai vite fait le tour. quoi. Tu commences à faire tourner les zombies, machin. J'étais là, bon, bah ok, c'est la même chose. Ah, ça a perdu un peu de sa magie. Ouais, mais c'est normal, c'est normal. N'empêche qu'il est pas mal, pas mal. Moi j'ai bien aimé. J'ai beaucoup moins aimé la grosse, grosse map euh, ouverte. Ouais. Euh... Bon, là, ils ont, ils ont voulu taper un délire semi Warzone slash zombie, j'ai pas trop compris. Ça, j'ai oh, pas okay. aimé. Ok, ok. Et du coup, BO1 à l'époque, etc., pour ce que ça représentait, euh, mmh. les défis, euh, comment ça s'appelle, les, les nouveaux modes, avec euh, si tu te rappelles, une balle chargée. Caillou ouais. et bâton, ouais. jeu d'armes, ouais. le fait qu'il fallait acheter les accessoires, les camos et tout. T'avais kiffé un peu quand même le jeu bah Oui, carrément. Non, mais tu déconnes. enfin Black Ops 1, c'est probablement le Black Ops que j'ai le plus séché. Parce que par la suite, je les avais moins aimés. Ouais. Euh, euh, non, c'était bien. Et puis même euh, quand tu regardes les montages, genre euh, montage Call of, euh, Last Memory, etc. Il y a quand même pas mal de clips qui viennent de Black Ops. ouais Mais, mais c'était un jeu extrêmement euh, décrié par la communauté Modern Warfare et compagnie. Parce qu'il y avait... Euh, il y avait moins ce délire, bah, je peux quickscope, euh, peut-être un petit peu moins nerveux, etc. Mais moi, je, en tout cas, à ce moment-là, j'avais une bande de potes, j'avais la chance d'avoir fait, fait le saut. Et puis, on n'avait pas, il euh, ne faut, faut pas déconner, tu sais, on n'avait pas, pas la jugeote et l'esprit critique de dire, oh, bah, ça, dites-donc. Euh, nous, on était là, nouveau call of j'achète, on, <rire> <'achète>. on, <rire> on y va, on se pose pas de questions. Et puis, attends, moi, j'essaie de me souvenir de l'historique, du coup, donc Modern Warfare 2, Black Ops 1, Black Ops 1. MW3. MW3, tout le monde s'en souvient maintenant, j'ai fait une vidéo, je crache On dessus. On va parce en rediscuter, voilà. MW3, coup de gueule, BO2. BO2. Après, l'horrible Ghost. Ah oui, voilà, t'es plus à <rire> jour que moi. Ouais, Ghost, j'ai avais... dû faire deux games dessus. <rire> ouais, bah, Il était horrible, Advance Warfare. Après, c'est parti en couille large. Advance Warfare en l'air. À partir du moment où les mecs couraient sur les murs et il y avait des doubles sauts, <rire> j'étais là, bon, bah, c'est plus mon jeu. C'est plus mon jeu du tout. J'étais là, bon, d'accord, très La bien. Black Ops 3 et j'y ai Moi, pas ai joué. Hein. Black Ops 3 était vraiment lourd pour te dire. Ouais, j'ai cru, cru comprendre que c'était un bon retour. Oh là là. IW, et uh, Gotha t'en parlait hier, c'était Infinite Warfare. Gotha, ah ouais, non. Une bon, Gerbe. Et puis après, derrière, il y, y a plein de jeux pas ouf, etc. En fait, justement, vu qu'on discute de ça, c'est parfait ça. On brille parfaitement sur ma prochaine question. Ah. Un truc un peu impensable, enfin qui est impensable maintenant, mais qui à l'époque était la norme, et qu'on ressentait dans tes vidéos, et même avec ta bande de potes, c'est on pouvait aller, et c'est là la période dorée de Call of Duty, on pouvait aller sur MW2. BO1, Code 4, MW3, et passer d'un jeu à l'autre, sans problème, quelles que soient les années, faire des vidéos dessus, ça fonctionnait. Ouais. Et les communautés étaient toujours co très actives. Ouais. MW2, il y avait du monde de fou trois ans après sa sortie. BO1, il y avait toujours du monde, Code 4, MW3. Et ça, c'était la folie. Et c'était comment, toi Genre le délire, où, bah, tiens, ce soir, euh, BO1, on en a marre, on va sur MW2. Tiens, ce soir, MW3, relou, comme tu dis, on relance MW2. C'était comment un peu pour toi, cette, cette belle époque Ouais, je sais pas si ça m'a tant marqué que ça. Alors, c'est vrai, vrai que c'est une bonne observation de ta part parce que ça a beaucoup changé aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeux qui sortent aujourd'hui, c'est limite pas si les développeurs nous forcent à faire le pas. Ou ouais. euh, vraiment, ils nous disent Bah, en fait, ce jeu-là, dans six mois, on l'aura complètement lâché, Acheter de nouveau. <rire> Là, c'est différent. Ouais. C'était vraiment encore une époque où il n'y avait pas cette surconnectivité. Euh, et en fait, voilà, les gens étaient très contents avec ce qu'ils avaient. Et c'était. Euh... Ouais, c'était cool de pouvoir, euh, de pouvoir swap entre les colofs. Après, je sais pas si j'ai 36 000 choses à te dire là-dessus. Ah, euh... pas de problème. Hein. Non, j'essaie. En fait, j'essaie de me souvenir de ça, mais euh, c'est pas quelque non, chose qui... Est... Tu sais, on discute, si c'est une question, t'as pas grand chose à dire. il Y a pas de souci, hein, je te demande pas de m'inventer la lune. Hein. Non, mais j'essaie quand même. <rire> J'apprécie l'effort. <rire> non, je crois qu'il n'y a rien qui m'a marqué par rapport au fait de pouvoir juste changer de Call of Duty et tout ça. Machin. Mais c'est une bonne observation de ta part. C'est une bonne observation de ta part. On pouvait swap de code facilement et il y avait toujours du monde. Mais tu sais que moi, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube récemment où il y a oui. des mecs qui s'amusent à retourner sur les vieux Call of pour voir s'il y a du monde. Il y a encore du monde. Bien sûr qu'il y a encore du monde. Alors bon, euh, ils ne sont pas 150 000, mais il y a du monde ah, Il y a toujours du monde, même sur ouais. la w maintenant. En fait, tu as parlé d'un truc là qui était trop drôle. C'est <rire> la vidéo. <rire> Où t'avais pas trop apprécié Modern Warfare 3, la fameuse Mon coup de gueule. Mon coup de gueule. Où t'avais chié sur le jeu. J'ai je... <rire> fait du putaclic sans le faire exprès, je savais même pas ce que c'était. <rire> Vraiment mon coup de gueule. Voilà, 4 voilà. millions voilà. de vues. Tu parles, tu parles de la connexion. <rire> tu dis que t'arrives pas à toucher. Que t'aimais pas. Es. Que, en gros, ils avaient réduit la vie pour les noobs et tout. c'était trop drôle. T'avais chié sur le jeu. J'ai littéralement chié sur leur. C'était comment cette vidéo un peu Eh bah, c'était. Regarde, j'ai failli Rash là. Ça, ça s'est vu, j'ai fait le, le start en bas, en bas, hop, j'étais prêt à Rashkit. Ah, ça c'est génial. Bah, en fait, euh, c'était une époque euh, où euh, je pense que je commençais de plus en plus à titiller l'aspect un peu compétitif des jeux. Ouais. J'étais pas loin de. Si tu veux mon avis, à cette époque, euh, alors oui, BF3 devait être sorti. Oui. Voilà. Du coup, j'y jouais sur. Alors, j'y jouais sur console et sur PC. Donc, en fait, j'étais à deux doigts de commencer à vraiment découvrir le gaming sur PC, les FPS, tout ça. Euh, et je commençais à devenir un petit. Oh, <coughs> le non-respect avec le noscope, là, j'y suis allé. Euh... Oh c'est là, ce jeu, c'est de la merde, de toute façon, on y va, quoi. <rire> tu t'en remets pas du noscope, là ah, Oh, ouais, le ouais, ouais. <rire> bah, y avec le Pourquoi tu crois que Wartek, il jouait au Barrett oui, ils ont kiffé, les grande capacité et tout. <rire> non, en fait, je crois que ce qui m'avait marqué, c'était le... c'était quoi le terme Merde. Le, le lag de compensation. Ouais, ouais, le, lag le lag de compensation, bordel de merde. Euh, voilà. Euh, alors, faut pas me lancer sur les récents, parce qu'en fait, c'est encore pire. Tu t'es de l'expliquer, le lag de compensation Oui, le lag de compensation, c'était juste un délire avec la connexion. En fait, euh, à cette époque, il y avait tout un délire avec qui était l'hôte de la partie. Exactement. Et eux, ils avaient essayé de, de rendre le truc un petit peu plus fair. Du coup, ils avaient... On avait l'impression, en tout cas, moi, je ne suis pas non plus technicien, network ou quoi que ce soit, mais on avait l'impression qu'ils avaient essayé d'équilibrer les choses en termes de, de latence chez tout ça. le monde. C'est ça. Et du coup, euh, pour ma part, j'avais vraiment cette impression de prendre des décales à un temps de latence qui était différent par rapport à l'autre. Puis évidemment, quand tu regardes la killcam du type, tu as l'impression que le type, ça fait dix ans qu'il t'a vu. Mais ça, je pourrais t'en parler de la même chose sur les récents, hein, non, pour ouais, qu'on soit sûr, bien sûr, clair. Bien sûr. Et dès cette, ce moment précis, il y a eu comme un crève-cœur pour moi... Euh, par rapport à les licences call of Et d'un côté, ça a été le bon switch pour moi parce que je commençais à m'intéresser à d'autres licences. Je, me... je suis tombé sur Battlefield 3 qui était... Oh, euh... Ouais, Battlefield 3, ça t'a marqué Mais tu déconnes. Pour moi, c'est un, block... un... un blockbuster du jeu vidéo. Genre, vraiment, BF3, c'est un FPS solide as fuck. Genre, encore aujourd'hui, tu le vois, tu te dis « Ah ouais, ok, d'accord, c'était un... un joli jeu, quoi. » Genre le passage MW3, BF3, bonheur. absolu absolu Et puis, euh... c'était vraiment aussi le moment où, en fait, euh... j'ai commencé à avoir un PC à moi plus puissant. Euh, ouais, j'avais un PC assez puissant pour l'époque, je me souviens. Je faisais tourner BF3 et là, d'un seul coup, j'ai eu euh, un écran 144 Hz. Oh là là, le prank du gaming Et alors là, et pour l'époque, pour le coup, ouais, parce que dis-toi, il y a encore des gens aujourd'hui, euh, soit ils savent pas, soit ils n'ont juste pas euh, moyen d'avoir un écran 144 Hz. Donc, euh, rapidement, les Hz, c'est la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Euh, si vous avez un écran 60 Hz, mais que vous jouez à un jeu à 120 images seconde bah en réalité, vous profitez que de 60 images de mmh. votre jeu. Alors que si vous avez un écran 120 ou 144 Hz, vous profitez à 100 euh, des, des images. Et là, niveau fluidité, c'est... C'est juste le jour et la nuit. Vraiment, ouais, c'est comme une termes de résolution et tout. À partir du moment où tu fais le pas, tu peux difficilement retourner en arrière, du moins pour des FPS, qu'on soit bien clair, parce qu'il y a plein de jeux solo... Euh, God of War, Last of Us et compagnie, t'as pas besoin de 120 Hz, 60, ça suffit largement. Pour les FPS, c'est vraiment une autre histoire. Euh, les Hz, les machins et tout, Battlefield 3. D'ailleurs, euh, au début, j'avais juste branché un câble HDMI comme un connard. Donc, en fait, les premières semaines, j'ai joué à 60 Hz sans même savoir qu'il fallait que j'active le 144. Mais ça, tout le monde l'a fait, donc il n'y a pas de problème. J'active le 144 et là, je me dis, waouh, ok. Donc, en fait, c'est ça de jouer à un FPS avec une souris en main. Et, et là, je suis parti dans un délire, je ne suis jamais retourné en arrière. J'ai de temps en temps un peu retouché à Coloff, euh, à et la manette et tout succincte. ça. Mais vraiment beaucoup moins. Et là, je suis parti sur plein d'autres licences, plein d'autres trucs. Overwatch, Valolo, CSGO, compagnie. J'ai un peu tout essayé ces dernières années, honnêtement. Comment t'expliques qu'à l'époque, il y avait quand même des gens qui avaient vécu ça un peu comme une trahison Genre, tu le fait de... de Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que c'était un mélange de... Bah, les gens étaient attachés à l'image, déjà. Donc, c'était Diablo X9, Call of Duty. Rien d'autre. Euh, Peut-être un peu de jalousie aussi, parce que voilà, malgré moi, euh, enfin, je, je sais qu'il y avait une époque où j'avais des jaloux qui me crachaient dessus. Euh, J'étais un des premiers à me faire approcher par des marques euh, bah, type Electronic Arts, justement. Mmh. Donc en fait, quand eux m'approchent, à peu près au même moment, je m'intéresse à la licence Battlefield 3, etc. Donc en fait, de base, les gens se sont dit « Ah ok, le mec a été payé euh, des 1000 et des cent euh, ». Juste pour nous dire que Battlefield c'est mieux en fait. Ah oui, non, mais tu rigoles, mais moi à l'époque je l'ai pensé. Hein. Ah je, ouais, ouais, ouais. J'avais 18 ans, je faisais pas une vidéo, j'étais Ah oh, le vendu. Ah <rire> ouais, ouais, ouais. Mais en fait ça m'étonne pas parce qu'en plus de ça, il me payait l'avion, il me payait l'hôtel pour quand j'allais euh, à, à l'E3, à la Gamescom, etc. Donc d'une manière, oui, je, on, peut, on peut dire qui que, qu me, qu me payait pour ces choses-là. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient curieux de voir les relations que j'ai eues avec ces personnes dans ces moments-là. Et moi j'ai toujours. Euh, j'en parlais hier chez Gota, j'ai toujours été un gamin, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Pour moi, c'était juste, juste une opportunité de, de voir les choses en avance, de ramener des images exclusives, etc., et puis enfin voilà, moi, j'avais aucune relation euh, avec Activision ou quoi que ce soit. Ah, tu te foutais, avais pas des royalties sur le nombre Mais de jeux j'en avais vus, rien ouais. à battre. J'en euh, avais ouais. rien à battre. Ah ouais, purée, ça c'est Los Angeles, voilà. Exactement. En route pour l'E3 avec Diablo X9. C'était quoi C'était la première oh. année, ça Ouais, <rire> 2013. Oh putain, oh les veuches Dieu. Oh les veuches Oh là, monsieur, l'époque des BG mécheux <rire> Ah là, on avait fait les touristes, j'avais pas mis de crème solaire, j'étais revenu, j'avais un putain de, de coup de soleil sur le nez, on aime bien, le staple scent. oh putain mais la pose que j'ai quoi, mon dieu, alors ça pour moi c'est le cringe absolu, hein, parce que j'en ai pas vu une seule de ces vidéos depuis, depuis des années et des années, oh mon dieu, ah ouais vraiment Ah bah tu vois ça c'est l'année où j'étais avec euh, Cote Jordan, okay. euh, ouais ouais on était, on était ensemble hier soir et, et lui il c... était dans cette villa. là, et donc du coup vraiment c'était, ah oh, oh, putain, quelle horreur, allez enlevez moi ça la régie, <rire> <rire> Il a vite saisi comment ça fonctionnait les émissions. <rire> bah, hier soir aussi, ils l'ont pas. Ils l'ont pas loupé euh, WarTech là avec les anges du FPS ou je sais pas oh, quoi. Là. Oh putain, c'était ah, lourd. Tu sais que moi, mon cerveau avait annulé ça. Hein, je me souvenais même pas que ça avait été fait. quoi. Il y a des choses. On préfère pas se rappeler qu'elles ont existé Absolument, ouais, comme tu dis. ouais. Et donc, du coup, ouais, le passage Battlefield, etc. En fait, si tu veux, il y a un truc qui est très cool. Ouais. J'ai remarqué que après ce passage Call of Duty, tout ça, machin, ou de toute façon, on l'a dit, tu faisais déjà autre chose à côté, même si ça intéressait peut être un peu moins de monde. Genre, c'est ce que j'ai noté, t'es allé à l'E3, tu nous as dit t'es allé au Tokyo Game Show, à Gamescom, t'es allé chez IE, t'as pu rencontrer Benzema, t'as pu rencontrer Ibra, Ibrahimovic, t'as tenté plein de choses. Est-ce que, in fine, peut-être, toi, au niveau de ton kiff de vidéo, cette période post-call-off, donc on va dire peut-être 2012 à 2014, je, je grossis le trait, tu capes, ouais. est-ce que c'était peut-être pas ta meilleure période au final est-ce que, est que tu préférais pas cette période à la période où tu faisais beaucoup de code et aussi un peu autre chose Ou là où ouais. vraiment t'expérimentais, tu faisais ce que tu veux Ouais, c'était une période plus faste en tout cas. C'était une période plus faste où genre, euh, je, je, bah, comme tu dis, en fait, je voyageais déjà énormément plus. Euh, c'est comme si... Tu sais, c'est vraiment... Euh, je pense que les gens peuvent parfaitement comprendre. C'est comme quand tu joues à un jeu non-stop pendant trop longtemps. Et es complètement matrixé par ça. En fait, tu tunnels vision là-dessus. Euh, genre par exemple, tu prends des jeux très... Euh, euh, qui, te, qui te stimule énormément. Oh là là là là. Euh, voilà Karim. Bon J'ai encore son maillot signé d'ailleurs. Tu euh, euh, sais des jeux qui te stimulent énormément. Mmh. Euh, bah tu regardes tous les jeux d'aujourd'hui, les FPS, les machins, etc. Après t'es pas foutu de te poser devant un film en fait. Tellement, tu sais, ça, mmh. en termes de, dans ta tête, en niveau chimie, ouais, etc., t'es là, putain, vas-y, il faut que ça avance, faut qu'il se passe un truc. Et bien là, c'était un petit peu la même chose, quoi. Je, je pense qu'en fait, à l'instant où j'ai arrêté de, de faire mes trucs habituels, que l'offre etc., je me suis un petit peu plus ouvert. J'ai pu un peu plus me rendre compte des opportunités que j'avais. Ben, J'étais honnêtement super bien entouré avec Greg, Flo aussi, à cette époque-là, qui était son associé. On a, on a beaucoup ri et... Ils m'ont fait découvrir beaucoup de choses. Ils m'ont fait découvrir beaucoup de choses. Euh, et pas seulement pour dire leur licence en particulier, mais c'était... Euh, parce qu'en l'occurrence, on parle d'IA, d'IA, d'IA, mais je faisais aussi des trucs avec Microsoft, avec Ubisoft, euh, je veux dire... Euh, Ubisoft, ils m'ont fait aller à Montréal pour Far Cry, pour Assassin's Creed, et tout ça. Je dire, euh, Red Lynx, je suis allé voir Trials Fusion en Finlande avec Cruxy. Enfin, la folie, ça, ah ouais, ouais non, ça a vraiment été deux trois ans de ma vie où j'ai beaucoup beaucoup voyagé. Alors merci l'empreinte carbone, je crois que j'oserais plus le dire comme ça aujourd'hui. Mais... Ah bah là, à ouais. l'époque c'était un peu. Ah bon ouais, bien ouais. Question, ouais. Je peux te dire que j'ai carburé là, ouais, ouais, c'est clair, c'était clair. Non mais c'était top, c'était top, c'était incroyable. Je sais pas si je serais capable de te dire quelle était la meilleure période parce que les deux je les ai beaucoup aimés. Elles juste foncièrement différente, Ok, ça c'est sûr et certain. Parce que quelques mois un peu après, ce que j'ai vu, tu prendras ta première grosse pause, entre ouais. guillemets. Euh, donc début 2015, en février 2015, tu prends cette pause-là, après un énorme rythme de ce que j'avais noté tout à l'heure, genre 600 vidéos en 5 ans, une tous les 3 jours pendant 5 ans et tout. Même si tu as fait une vidéo retour ou que j'ai réécoutée ou t'explique un peu, c'était quoi un peu la raison de cette première pause et Est-ce qu'elle t'avait fait du bien à l'époque Elle a été voulue C'est quoi un peu oui, oui. Alors, elle était voulue. Euh, alors, c'était une époque où j'étais vraiment euh, au sommet, entre guillemets, de, de, de, ma, de ma popularité, dont, en au final, j'ai jamais vraiment voulu. Mais bref, j'étais au sommet de ce truc, on va dire. voilà euh, Évidemment, quand tu es euh, devant, là, comme ça, c'est aussi plus facile d'être la cible des gens qui ne t'aiment pas, etc. Et puis, euh, à partir du moment où tu as des problèmes persos, que ce soit des histoires de cœur, un décès ou quoi que ce soit, bah, tu es tout de suite moins... Euh, bah t'as tout de suite les épaules moins solides pour encaisser les emmerdeurs, tu vois. Bien sûr. Alors à partir du moment où il y a encore plus d'emmerdeurs et puis d'un seul coup ça fait un effet boule de neige, bah t'as clairement envie de faire fuck et puis euh, d'arrêter de regarder, entre guillemets. Euh, ce qu'il faut noter et que j'aimerais expliquer aux gens ce soir, c'est que la fameuse vidéo... <rire> Le retour <rire> sur, euh, sur ma chaîne, là, que j'ai dû mettre bah, en 2015, ouais, 2016. Ouais, en 2015, pas, ouais. Ouais. Fin 2015, je l'ai mise, ouais. ouais genre 10 mois après ou 8 mois après, en tout cas, ça. Bah, en fait, ça voulait dire qu'en gros, même pas 8 ou 9 mois avant, j'enterrais mon père. J'avais 21 ans. Allez, 22. Euh, et c'était extrêmement naïf de ma part, pour être honnête. Quand je revois ça maintenant, je le vois comme ça. Et ça peut paraître dur avec moi-même, mais c'est la vérité. C'était très naïf de ma part parce qu'en fait, c'était un peu. Euh, euh, tu vois, je t'expliquais avant que c'était un peu ma bulle quand j'étais plus jeune. Ouais, bien sûr. YouTube, etc. Et en fait, c'est comme si à ce moment-là, je réessayais de faire la même chose, sauf que bah, le cadre n'est pas le même. Ouais. Je ne suis pas chez mon père. Je n'ai pas la, la liberté de juste penser à ça et à rien d'autre. Les courses, les factures, les machins, rien de tout ça, rien de tout ça. Moi, je rentrais, c'était Call of, euh, vidéo pour YouTube. Merci, au revoir. Euh, et, et moi, quand j'arrive et que je dis aux gens, ouais, hey, ben bah, voilà, je suis dans mon nouvel appart, super content de vous retrouver pour ce retour, etc. J'ai. C'est limite si je commence pas mon deuil encore, tu vois. Ouais. Et je suis pas en mode, je réalise pas euh, la, la dose de conneries qui m'attend... Et, et en fait, j'ai passé les années qui ont suivi à réaliser tout ça. Euh, Qu'est-ce que ça va être de me construire euh, sans mon père euh, que, que, Quel genre de direction je vais prendre Qu'est-ce que ça représente J'ai eu, euh, eu une enfance pas mal euh, euh, comment dire, chamboulée, si ouais. tu vois ce que je veux dire. Pas, euh, voilà, moi mes parents ont divorcé dès que j'avais euh, euh, 4 ans. Leur divorce a pris quasiment 10 ans à se faire. J'exagère, mais euh, voilà, ça a toujours été très tête de mule, si tu vois ce que je veux dire. Donc... Euh, euh, Ouais, c c ça, ça a été très compliqué pour moi de me dire, mais attends, euh, comment, comment est-ce que je veux me construire à partir de maintenant ouais. parce Et que est la direction que je veux prendre ouais, Parce qu'en fait, en réalité, à l'instant où je quitte la, la maison de, de mon père, euh, je quitte cette chambre, je quitte cette pièce où j'ai créé mon YouTube à moi. Tu vois ce que je veux dire Et c'était vraiment, c'est la naïveté pure, quoi. Est, on est loin des on est loin des, des, des studios, des machins, etc. Moi, c'était mon petit truc, tu vois ce que je veux dire Donc en fait, j'ai fait euh, deux, trois autres endroits depuis et je n'ai jamais vraiment euh, réussi à, à retrouver ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, c'est ça que je n'ai peut-être jamais ré vraiment ré réussi à expliquer aux gens, mais c'est qu'il y a une grosse partie de DX9 qui est restée dans cette chambre. Dans la chambre de chez ton père. Qui est restée dans cette baraque et ce sera toujours comme ça. Et c'est important pour moi, de tu vois, moi, je reviens aujourd'hui, les gens me diraient, euh, ouais, mais attends, euh, le pseudo des X9, tu peux pas t'en passer, euh, c'est quand même ce qui fait aussi ta popularité, etc. Oui, bon, d'accord, bon, les gens connaissent aussi bien mon, mon, mon pseudo, euh, mon, mon prénom, pardon. Euh, N'empêche qu'il faut que je trouve un moyen de me réinventer sans avoir besoin de ce... De ce cadre ouais. et de cette, euh, comment dire, de cette liberté d'esprit où vraiment, en fait, j'avais rien d'autre à penser que juste mes conneries, mes vidéos. Euh, Bien sûr. Euh, on toquait à ma porte et on me disait euh, Le repas est prêt. Euh. Oui, OK, attends, euh, bah, j'ai 20 minutes. Après, j'ai mon live, euh, DX9 Live, qui commence euh, mmh. tous les soirs à 20h30. J'étais en live, machin truc. Ouais, non, c'était une autre époque. Et euh, franchement, euh, euh, je pense que j'aurais pas, pas fait les choses différemment. Euh, parce que, évidemment, je pense que vous vous doutez, euh, il y avait un article du Monde sur moi, une interview qui était parue euh, vous vous doutez que j'ai pu avoir des regrets que j'ai pu me poser des questions, etc la vérité c'est que, vu la condition la mauvaise condition euh, que ce soit psychique, style de vie, etc dans laquelle mon père était euh, j'aurais rien pu changer okay. j'aurais rien pu changer et ça, euh, je, tiens, euh, je tiens vraiment à le dire pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est que que ce soit un parent, un proche, votre votre copain, copine, ce que vous voulez. Quand quelqu'un est vraiment vraiment mal, que ce soit dépression, problème de drogue, alcool, ce que vous voulez, euh, vous pouvez être là pour les soutenir, pour les épauler, les accompagner, euh. mais vous pouvez pas faire plus parce qu'en fait, quand tu as quelqu'un en face de toi qui n'arrive pas même quand tu es sa propre canne à faire un pas en avant, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas Tu peux juste pas... Si cette personne ne fait pas le petit effort qui nécessite qu'il y ait un véritable changement, et puis crois-moi, il y avait besoin d'un gros changement, pour le coup, euh, ça le fera pas. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est ne vous perdez pas là-dedans. Ne vous perdez pas dans, dans ce délire de « Merde, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, ouais, c'est ma faute. » Exactement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est aussi ça que j'ai traversé pendant toutes ces années où je me disais « Mais merde, en fait, si, en fait, ça... » Non, écoute. Donc, voilà, j'ai pris j'ai pris du recul par rapport à tout ça, mais c'est aussi pour ça que, du coup, euh, cette vidéo « retour », entre guillemets, pour moi, elle est complètement euh, à côté de la plaque. Ouais, j'avais ouais. J'avais aucune idée de ce qui m'attendait, en réalité. Et, du coup, quelques années après, euh, ce retour qui a duré un petit temps avant, justement... Bah, ouais, J'ai du... fait quatre streams sur Twitch, euh, et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, j'aurais après une coupure complète, euh, etc. Genre, c'est dû à ça C'est dû au fait qu'à cette époque, du coup, effectivement, comme tu disais, t'étais pas prêt Complètement, ouais, ouais, complètement. Et à ce moment précis, je me dis, bon... Quitte à couper complètement, euh, je vais juste euh, me concentrer sur Benoît. Euh, Qu'est-ce que Benoît, il peut faire Et c'est ouais, 2016-2017 que, euh, que je me fais contacter euh, par euh, la radio suisse euh, et l'émission euh, qu'il y avait sur Couleur 3 euh, pour, euh, pour faire des chroniques, des machins. Donc mmh. le timing n'était pas trop dégueu, entre guillemets. Et c'est là-dessus que j'ai essayé de me concentrer pendant quelques années. C'était une autre expérience intéressante aussi. Euh, bah, c'est vraiment intéressant d'en parler parce que du coup, tu t'étais dit à cette époque-là, j'arrête YouTube, je tente un nouvel environnement, mm. une nouvelle chaîne, une nouvelle expérience. Mm. Et c'est peut-être à partir de là que je vais peut-être construire quelque chose Ouais, euh, en fait, je savais pas. Euh, tu sais, il y a des moments euh, dans la vie, juste tu y vas et tu regardes ce que ça donne, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de peine à visualiser ce que ça va donner avant en fait en général donc j'ai plutôt besoin d'y aller d'abord de prendre mes marques et puis ensuite on regarde ce qu'on peut faire bon euh, tu veux que je m'étale par rapport à la radio du coup Bah ouais, carrément. Allez, vraiment très intéressant parce que, ouais. sans te mentir, comme beaucoup de personnes, on a entendu parler. Ouais, maintenant, euh, DX9, il est à la radio 6, ouais. etc. Et bah, forcément, tu te bats qu'il y a peu de gens qui écoutent la radio 6 en France. Et donc, <rire> du coup, on ne savait pas trop ce que tu faisais. Que, quelle petit. était ta place là-bas ouais, ouais, ouais, ouais. Quelles étaient les chroniques ou les choses que tu faisais C'était quoi un peu Bien sûr. Alors, écoute, euh, moi, c'était l'émission qui n'existe plus maintenant. Ils ont renommé, ils ont rename mais ça s'appelait Point Bar et c'était vraiment... Euh l'émission euh, Geek, euh, Culture, euh, Culture Web, etc., euh, qui passait une fois par semaine en, en direct, qui m'avait pris en tant que chroniqueur. Et de base, il faut vous rendre compte que, voilà, moi, en fait, quand je signe chez eux... Ah bah tiens, regarde, ça, c'est moi, là-bas. Ah, grave cool, ça quand, ils, quand, ils signent, quand je signe chez eux, euh, j'insiste beaucoup, vraiment, sur le fait que c'est Benoît qui signe. ouais Tu vois ce que je veux dire ouais Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, en fait. Euh, parce que... C'est pas facile d'être connu par un pseudo et par une popularité. Je fais pas genre le mec, voilà, bref. Juste parce qu'en fait, tu te demandes tout le temps si les gens te prennent pas aussi par intérêt, ouais, par machin, etc. C'est là... dans la démarche. Ouais. Donc en fait, de base, moi, j'accepte de me faire payer au lance-pierre. Je recommence tout en bas de l'échelle, si tu vois ce que je veux dire. C'est chroniqueur à un taux absolument ridicule. Euh, et je me dis, vas-y, euh, je, je teste mon truc, je kiffe. Voilà, donc je fais mes chroniques... Euh avec Point Barre. Ensuite, je fais des apparitions dans la matinale pour un truc high-tech. J'ai parlé d'e-sport dans l'émission du sport du samedi matin. J'avais une chronique qui s'appelait La Zone Arcade avec Franck Mater, qui est un super animateur de La 3 que je salue. Mais toute l'équipe de, de Point Barre, d'ailleurs. Et puis, en fait, ce qu'il y a de très drôle... Donc juste, je, dis, je, je cale ça au passage. Mmh. Je t'ai dit, mes deux parents euh, journalistes, mon père a fait 30 ans à la radio suisse romande. Donc, Forcément, pour moi, il y a un petit truc, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive ouais. devant ce bâtiment. Euh, je l'ai accompagné des nuits pour faire ses flashs d'infos euh, toutes les heures. C'est lui qui faisait le flash euh, qu que toute la Suisse romande entendait euh, toutes les heures. Donc j'étais super fier. Euh, donc pour moi, ouais, il y avait un petit délire où gens. je me dis, mais en fait, euh, est-ce que c'est pas ça ma voix, tu vois Donc je débarque là-bas. Euh, je, je crois que je débarque au milieu d'une saison et. Euh, j'ai l'impression que je n'ai même pas eu six mois de véritable expérience radio comme je l'imaginais et comme mon père l'avait vécu, C'est-à-dire comme nous, on est en train de faire, ouais. sauf pas de caméra, vraiment radio, radio. Tu vois, On était dans notre petit studio, on avait nos fiches, nos machins. Si tu as envie d'arriver euh, en peignoir et mal coiffé, bah, tu le fais, tu t'en bats les steaks, euh, tu fais comme tu veux. En fait, la radio, la radio. La saison, fait, la saison se termine, notre chef d'antenne arrive au début de la saison suivante. On chamboule tout, euh, on vous faut au milieu du village, c'est la, la, la place de, ouais. de couleur 3, si tu veux, entre guillemets. On vous met là, il euh, y a quatre caméras autour et ça va être filmé sur le web. Et on y va. Et, et je suis là, mais en fait, euh, attends, moi je sors de, de, de YouTube, machin, etc. Genre, j'ai pas trop limite envie de montrer ma gueule. Et d'un seul coup, euh, tous ces mecs-là, ils sont en mode euh, la radio filmée, c'est le futur, on y va. Et je me dis. Euh, Ouais, mince. Alors déjà, alors, tu vois, j'ai continué, hein, on l'a fait, on a fait pas mal d'émissions filmées, de trucs, etc. Mais tout de suite, c'est un truc qui m'a, entre guillemets, un petit peu gêné, parce que j'avais l'impression que c'était pas ce pourquoi j'avais signé, Ouais. d'un seul coup. Et c'est là où, où ça m'a un petit peu gêné. Je crois qu'au total, j'ai fait deux saisons et des poussières avec eux. Et puis ensuite, à la fin, ça allait plus du tout. Même moi, j'arrivais pas à me tenir à ce qu'on me demandait. Je faisais X chroniques à gauche, à droite, machin, etc. Le Rik, que les trop élevé. Ouais, non, mais ce serait exagéré de dire ça dans le sens où c'est surtout moi qui étais probablement pas assez bien organisé. Mais, et surtout, euh, je, je suis quelqu'un qui prend beaucoup trop les choses à cœur. D'accord. D'accord. Donc, en fait, même si c'est une chronique à la con qui dure trois minutes, euh, si j'y donne pas un petit peu de moi, ça ne vaut pas la peine. Et donc, en fait, je préfère vraiment me, me prendre la tête et m'arracher les cheveux jusqu'à la derre. Et, et du coup, ça me bouffait. Quoi. Je te dis franchement, ça me bouffait. Et à la fin, j'y arrivais juste plus. Donc voilà, ça s'est terminé. Voilà. Et du coup, forcément, la question, c'est entre ça, donc, euh, qui a l'air d'être terminé peut-être en 2018, 2019, un truc comme ouais, ça. Ouais, on va dire 18, ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps pour toi bah, Rien du tout. Rien Rien. Je te dis rien, c'est pas vrai. J'ai fait plein de choses, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, professionnellement parlant, j'ai pas fait grand-chose, ça c'est okay. évident. Euh, j'ai juste aidé euh, un type qui a une boîte de prod à Lausanne pour euh, vite fait, une fois un truc, poser une voix. Euh, euh, je me suis un petit peu intéressé euh, au mining de crypto. Euh, ouais. euh, pas juste moi personnellement, mais pour d'autres gens euh, à monter des rigs, des conneries, des machins. Ça, c'était intéressant. Donc maintenant, ça l'est beaucoup moins <rire> euh, et puis euh, et puis voilà moi je crois que ça a été euh, ça a vraiment été des années pas faciles D je vais être honnête avec toi ça, ça a été des années euh, ça a été des années pas faciles on va un peu traversé du désert en cas, ouais ça. tu peux l'appeler comme ça si tu veux ouais ouais euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours fait un petit peu de fumette je te dis franchement hein, un petit peu comme ça euh, tu vois on dit il euh, n'y a pas de tabou tout le monde tout le monde voit ce que c'est on en voit à la télé maintenant euh, machin et, et je dis toujours c'est à partir du moment où mon, où mon père, il est décédé, j'en fumais un petit peu, machin, etc. Euh, là, à partir du moment où j'ai stoppé radio, etc., j'ai commencé limite à trop en abuser. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et comme dans tout dans la vie, il euh, n'y a rien de bon dans les extrêmes. Peu importe le côté que tu choisis. Et... Et vraiment, euh, ouais. Euh, là, je me suis un peu perdu là-dedans, si tu vois ce que je veux dire, au point où. Alors, je sais qu'il y a d'autres youtubers qui ont déjà parlé de ce genre d'expérience, etc. Bien sûr. D'après euh, euh, si on avait parlé un jour sur Popcorn un peu de son expérience à lui. Voilà, exactement. Euh, limite dépersonnalisation et tout ça. Et en fait, euh, tu vois, moi, je suis content là. Là, je suis là ce soir, je suis bien. T'as mieux. Ouais. Bon, bah, je m'en veux. Je fume des clubs, quoi. Ça fait chier. J'aimerais bien aussi me lâcher de la nicotine et tout ça, mais là, ça doit bien faire. Euh, quatre ou cinq mois que j'ai plus fumé du tout, sinon. Donc ça, euh, ça c'est déjà super. C'est super à entendre. Ouais, je suis très... super oui, non mais je suis très content, surtout parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça paraît. Euh, tu sais, moi, j'ai grandi avec le discours de gens qui disent « Ah ouais, non, mais l'herbe, tu peux pas en devenir addict » ou quoi que ce soit. Mm. C'est faux, c'est absolument faux. Tu peux être addict à tout. Hein. Tu peux mm. être addict au café, au chocolat. Tu peux... as du physique, du psychologie. Absolument, exactement. Et en plus de ça, quand t'es dans un état euh, mental, psychique qui est pas bon... C'est le pire. C'est ah, le, le mauvais cocktail. Non. Et tu vois, il y a des gens qui nous regardent, qui sont en train de tirer sur leur truc. Là, et ben voilà, prenez une taf pour moi. Euh... <rire> prenez une taf pour moi. En attendant, en attendant dites-vous bien une chose c'est que vous pouvez toujours vous en passer. C'est pas facile parce que vous êtes dans un cadre, vous êtes dans une bulle, où vous avez l'habitude de. Nanana. Vous pouvez, vous, vous pouvez y arriver. Bien sûr, vous pouvez y mais arriver. C'est bien, c'est bien. On bien fait bien, un ça. peu de service public. C'est bien. Hein non, ouais, un peu. Bah de service oui. public. Comme non mais dis. sans déconner, on peut y arriver et, euh, et je vous encourage tous. Et, et il faut, faut te rendre compte d'un truc, c'est que même là, toi et moi maintenant, mm. on est, on est privilégiés parce que ah bah bien sûr. On a, on, on a le temps. On est posé, on discute, on est là dans les beaux studios, machin, etc. Des gens ils galèrent. Bah oui. Il y a des gens qui galèrent, il bah y a oui. des gens qui nous regardent, ils ne savent pas comment ils vont finir le mois, euh, ils doivent compter au centime près combien -ce oui, ils doivent Il y, y a des gens qui galèrent, cher, qui etc. étaient dans la rue tous ces derniers jours. Donc, ouais, ouais, mais alors là, je ne euh, sais pas que je parle de l'actualité, euh, mmh. de ce qui se passe non, en Europe. Je te parle générale, juste de viewers. Il ouais. y a des gens qui nous regardent, qui galèrent, et je veux qu'ils sachent qu'on pense à eux. Je veux qu'ils sachent qu'on pense à eux. Moi, j'ai passé des années vraiment pas cool, euh, sur tous les plans. Et, et ça m'a permis de, de, de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses. Euh, une envie de mener une vie plus simple, vraiment. Euh, parce qu'évidemment, quand, quand tu grandis dans cette soi disante popularité, tu as des étoiles dans les yeux, c'est un petit peu compliqué de, de garder les pieds à terre à des moments. Euh, moi, quand, quand je revois tout ça maintenant, je me dis, oui, évidemment, j'aurais fait des, des choses différemment. Mais c'est surtout... Je pense que ce que j'aimerais encourager les gens à faire et à bien se rendre compte, c'est que le plus important, c'est de réaliser euh, la chance qu'on a de base et de profiter du cadre qu'on a. Mmh. Que ce soit des parents ou n'importe quelle figure qui est a au-dessus de vous ou quoi que ce soit, euh, le plus important, c'est d'avoir un cadre. Peu importe lequel, parce qu'à partir du moment où vous arrivez à cet âge, euh, 22, 23, 25, et compagnie, euh, et qu'en fait, c'est vous qui décidez ce que vous faites... Euh, s'il n'y a aucun cadre que ce soit professionnel que c'est vous-même qui vous l'imposez etc bah, franchement ça peut vite partir en couille mm. et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate et comprendre ça et, euh, et voilà quoi mais bref et du coup forcément tu vois maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça etc euh entre guillemets, c'est pas une question agressive, mais du coup, pourquoi être venu maintenant, entre guillemets Pourquoi, pourquoi tu viens, là Pourquoi tu nous déranges Forcément, j'avoue, la, la façon d'avoir posé la question, je après. Mais genre, qu'est-ce qui s'est fait que tu t'es dit, bah tiens, après des années où on n'a pas trop entendu parler de moi, bah, je vais passer chez Gotha, je vais passer chez Zach, c'est quoi un petit peu euh... Eh ben, Arrange. je le fais... Je le fais probablement autant pour les gens qui nous regardent que pour moi. OK. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait... Euh... Je pense que toutes ces dernières années, il n'y a pas un jour, franchement, hein, je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à DX9 ou YouTube en général et, et ma commu. Ouais. Euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont encore là tous les jours à lâcher une connerie dans mon chat sur Discord et à se dire « Attends, un jour, il va revenir, il va revenir. <rire> » Je te jure, il <rire> y a des mecs qui ont fait une chaîne de je ne sais pas combien de centaines de jours à la suite. Bah ouais. euh, genre, euh, c'est une, une manière pour moi de me prouver que je peux le faire. C'est une manière pour moi de montrer aux gens que j'y tiens toujours, je tiens toujours à eux. D'accord. Euh, et, que, et que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et que j'ai mis en ligne sur YouTube, c'était sincère. Et euh, le fait de remontrer ma gueule aujourd'hui, ça l'est tout autant. Alors, il n'y a pas de gros happening. Hein. Je l'ai expliqué hier soir à la fin de l'émission de, de Gotha. Ce n'est pas que je suis là en train de vous dire « demain soir ». ouais <rire> je vous donne rendez-vous sur Twitch. Mais allez, allez quand même lâcher un follow sur dx 9 sur Twitch, mais... dx 9 les amis, allez, allez. Mais, euh... mais en fait, voilà, en fait j'aurais pas, la... pas la, la, la confiance et, et surtout l'envie de décevoir les gens en vous disant euh, « retour ouais. ». Tu vois ce que je veux dire Moi, c'est vraiment un moyen pour moi de, de, de, de baigner un petit peu là-dedans, de, de reprendre un petit peu mes températures. Enfin, j'aimerais bien que les gens puissent voir mon point de vue des fois. Ah bah là, là, Parce là, que là, là, là ils l'ont bien vu. Hein. Là, là, vous m'auriez vu. Juste tout à l'heure, là, on peut le rappeler, on est dans les studios de Webedia. Ouais. Donc j'arrive en bas, il y a un type qui me fait monter, euh, il venait chercher un autre type, donc au final, je monte avec lui, il sait même pas. Euh, Mais t'es qui en fait Benoît DX9. Ah ok, c'est toi, trop bien. Je rentre et il ouais, y a au moins 4-5 de tes collègues et tout, euh, ils me disent Ah ben bah, on a grandi euh, avec tes vidéos, merci beaucoup, euh, une petite photo ici, machin, euh, bah, ça, me fait, ça me fait super plaisir. Mais c'est très perturbant pour moi parce qu'en fait, euh, je rentre dans ce monde où en fait tout le monde est professionnel. Oui à son taf, à ouais. sa, à son rôle, et machin Ça a complètement etc. changé depuis ton époque. Et moi je suis là putain mais moi je faisais tout euh, avec deux appareils et demi. Et là vous êtes dans un studio énorme, machin, tout le monde a son truc et euh, non mais ça me fait trop plaisir, je soit bien clair. <rire> mais c'est juste un c'est une autre planète quoi. Bah, je, je débarque sur une autre planète et encore. <rire> Madame euh, qui dit ça, j'ai honte. Moi je suis arrivé à 17h45. Euh, <rire> les mains dans les poches. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. C'est <rire> vrai. Calme, le cadre, tout était fixé pour hein. Et ça montre et ça montre que tout est bien huilé. Et bah, c'est vrai, tout est bien huilé. Toi t'es arrivé à 17h45. <rire> calme ouais bah écoute on lance dans un quart d'heure il euh, y a mon ingé il y a mon ingé son qui va te servir un verre d'eau euh, alors attends euh... ouais alors Gisèle tu peux vérifier le c'est bon euh, incroyable incroyable donc c'est juste c'est bah en fait est... YouTube est devenu un, un nouveau média à, à proprement parler euh, qui peut largement rivaliser avec euh, la radio ou la télévision ah, aujourd'hui oui, on est d'accord ça ah, sent ouais. comme quelqu'un a dit dans le chat et vraiment euh... En partie en tout cas, mais c'est grâce à des mecs comme toi et ce que vous avez fait à cette époque qui a ça maintenant. Et ça, c'est très important de le réaliser, c'est très important de le dire. J'attends pas forcément une réponse ou quoi, mais c'est factuel. C'est parce que des mecs comme toi, vous avez creusé le chemin, ouvert la voie, pris des coups, fait tout ce qui était nécessaire de faire pour que 10 ans, 12 ans plus tard, après ta première vidéo, tes premières vidéos, bah on soit là il y ait des techniciens, il y ait des tonnes, des centaines de gens qui vivent de ça en France, qu'il y ait une diversité monstrueuse dans les créations, dans les émissions, dans les vidéos. C'est parce qu'il y a eu des gars comme toi. Et des gars comme toi et tous les précurseurs, précurseurs de l'époque, des Bismuth 3 et plein de noms qu'on pourrait citer. Et... Merci à vous. <rire> Franchement, euh, il faut dire merci. <rire> C'est la, la ouais, réalité. Ouais. C'est pour ça que quand tu viens dix ans après, T'as des gens comme, bah, je suppose, t'as peut-être vu les gars de le stream, peut-être Gigi, toi vois, de quelqu'un. C'est comme ça que les mecs qui viennent et ils te disent « Ouais, on t'a suivi C'est ça. C'est comme ouais, ça. Ouais, bah, trop sympa, trop sympa. Je te remercie. Enfin, euh, euh, moi, j'ai juste toujours tendance à dire que dans tous les cas, ce serait arrivé. Mmh. D'accord Donc, en fait, moi, j'aurais pas été là. Il y aurait bien eu quelqu'un d'autre qui aurait fait un truc du genre. Euh, euh, ce qui, d'un point de vue plus pragmatique, et je veux pas non plus qu'on tourne autour de ça 15 ans, parce que tout de suite, sûr. les Français ont de la peine avec l'argent, mais euh, il faut savoir que si ça c'est venu aujourd'hui, c'est parce que de base, c'est un, un vecteur, c'est un métier qui a, qui, a, qui a amené de plus en plus de, de gens, de viewers, de dieux de, de, finalement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, quand il y a des gens qui regardent, il eh ben, y a des gens qui sont prêts à poser de l'argent pour mettre des pubs, machin, etc. Donc voilà, tu fast-forward dix ans plus tard, les studios, les machins, etc. Si on est ici maintenant aujourd'hui... C'est bien pour une raison, c'est parce qu'il y a des gens qui ont investi, c'est parce qu'il y a de l'argent à gagner, c'est machin. une machine énorme, c'est une machine absolument gigantesque. Et ça, je le savais, ça je l'ai vu venir, ouais. tu peux pas imaginer quoi, mais je l'ai vu venir, tu sais, je te parlais tout à l'heure des, des premiers euh, chèques de Google AdSense que, que, que je recevais, je sais pas, Moi, je... un mois qui marchait vraiment bien, je sais pas, il y avait 8000 qui tombaient. Hallucinant, je te dis franchement, hallucinant. Moi, je voyais 8000 balles, 8000 dollars. <rire> euh, 8000 dollars. 8000 dollars. Et, et je me disais, vraiment, putain, mais si moi, je fais ça tout seul, comme je le fais à l'arrache, qu'est-ce que ce sera dans quelques années quand euh, bah, les types un peu plus pro, réfléchis, entreprenants, etc., qui vont faire ça en équipe à Paris et compagnie, qu'est-ce que ça va donner Et j'avoue, je ne je, je, je, je, je sais pas que je veux, faire, je veux me faire des ennemis ou quoi que ce soit, mais je... Je me disais, merde, je me disais déjà, ben, ça, va perdre en, ça va perdre en sincérité, ouais. parce que tout de suite, ben, ça va être des types qui sont là, ils réfléchissent à comment le faire, Avec du calcul, ouais. ils réfléchissent le profit, le machin, etc. On, on parle d'une autre époque, c'est tout, écoute, euh, voilà. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Pendant cette période, est-ce que toi, tu as continué à suivre un petit peu, genre même de loin, ce qui se faisait sur YouTube, Twitch ou pas du tout euh, oui, mais alors vraiment à 90% que du, de l'anglais, euh, américain et compagnie. Okay. C'est-à-dire que ça a vraiment... Il y a eu une grosse coupure pour moi où en fait, à partir du moment où je m'exposais à la communauté francophone, donc à l'époque où j'étais encore actif, il euh, y avait des risques qu'il y, qu y ait des gens qui parlent encore mal de moi ou qui me balancent des pics, etc. Et puis, c'est ça que je veux te dire. Il euh, y a des gens... Par exemple, euh, un jour, ils ont un accident de voiture. Ou alors, ils sont à deux doigts de se faire bouffer par un requin. Ouais. Ou alors, euh, bon, ils un ont un, un, un accident, on va dire. Du coup, ça laisse un trauma. Du coup, ça fait que pendant des années, ou même tout le reste de leur vie, ils n'arrivent plus à monter dans un avion, ils n'arrivent plus à scier ou à ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est une communauté entière qui te traumatise Tu vois ce que je veux dire Tu as du mal, du coup, à, entre guillemets, -ce y retourner. Qu'est-ce qui se passe Et c'est ça le pire par rapport à la perception de comment le cerveau humain fonctionne, etc. C'est que... En réalité, j'ai toujours eu une masse de gens qui m'adorent, qui sont adorables avec moi, même la masse silencieuse de gens qui regardent, qui kiffent machin et tout, je pense à vous. Et, et je l'ai toujours su, en fait, avec les gens qui viennent me voir, qui me parlent dans la rue et tout, de temps en temps. Donc, en fait, à partir de ce moment là, moi, je me suis complètement... J'ai dû faire un bloc complet, tu vois. C'est pas que j'étais capable de filtrer et de juste me dire ouais, bah, j'aurais que les gentils mecs qui veulent me parler, qui apparaîtront, c'était genre OK. Commu, fr, contenu, fr, je regarde pas. T'as squeezé, yeah. Complètement. Ok. Complètement. Et du coup, c'est ouais, enfin, tu sais, c'est très parlant. Aujourd'hui, tu regardes le dashboard YouTube de quelqu'un. Tu peux un peu deviner oui. euh... ce, ce qu'il a regardé ces deux dernières semaines. Ouais. Eh bah, bien, moi, je crois qu'il y avait un truc en français. Okay. C'est qu'en anglais. Euh, je me suis pris de passion pour la cuisine. Donc, en fait, ça ressemble pas du tout à ce que tu pourrais imaginer. Je te dis franchement. Bah... Parce que c'est assez drôle parce que quand on a discuté un peu avec Benoît juste avant euh, justement de cette émission, de comment on allait la faire, etc. Il m'a fait cette petite remarque concernant le fait qu'il suivait peut être pas grand monde. Ouais. Et donc, on s'était dit que ce serait marrant de faire un petit jeu où je lui montre des créateurs de contenu actuels, donc des streamers ou des youtubeurs, je lui montre la photo et on voit s'il réussit à les deviner, d'accord Donc j'ai 7 personnes que vous, dans le chat, vous connaissez absolument tous, il n'y a pas de surprise, et on voit combien tu fais sur 7, ça te va T'en as pris 7 7, 7. j'aurais pu te 10, des photos 15, on te montre juste ah, la photo, okay. juste la photo, tu dis si tu connais le gars, ça te va Première photo, s'il vous plaît, à la régie. Genre, genre, je devrais le retrouver tout de suite, lui. Si tu suivais un petit peu Twitch actuel, ouais, tu devrais voir attends, à peu près qui Attends, attends, attends. Euh... Non, mais je vais dire une. Je veux pas dire une connerie, je non, préférerais pas. Tu, non Si non. tu vois pas, Il a pas de soucis. tu me as expliqué que Je sais, pas, que je tu sais pas, pas. pas, non, j'avoue. C'est JL Tommy, c'est un gros streamer. Là, des le plus gros streamer francophone. Euh, voilà. JL Tommy JL Tommy, JL, c'est le nom de, de, du okay. tag un peu de, de, de son groupe. Et c'est bah, Tommy. Et bah, big up à lui, c'est sûr. Et bah, big up à Tommy. J'ai jamais vu sa tête, je crois. C'est trop drôle, je voulais le voir vraiment parce que tu le temps, il en premier. Je sais quoi comme jeu Lui, il a fait beaucoup de GTA, Ah ouais. Ça, ça marche trop ces dernières années, De j'ai vu. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Okay. Ouais, ouais. Donc, c'est assez drôle. Deuxième ah, en photo, s'il vous en. plaît, à la régie. Ah ouais, mais t'en as pris des durs aussi. Non non non <rire> Lui, il est facile. C'est vrai, ouais. Lui, -moi, il est facile, mais c'est très récent. Il a percé... Ah bah, euh, justement, plus ah c'est ouais, récent. Mais moi, mais je, moi, moi, je te mets des euh, difficultés. Il était aussi chez Gotha, par hasard. non Alors, Il a fait des choses avec Gotha, déjà, bien sûr. Non, mais je sais pas qui c'est. Lui, c'est Amine. En gros, c'est Amine Mathieu. Ah oui, c'est celui, celui qui a fait, fait le match Spy. de foot. Oh, voilà. Ah merde. J'aurais pu. j'aurais pu le deviner. Alors. J'aurais pu. Plus... Oui, ouais, bah Je l'ai vu en plus dans le match hier. Euh, donc. Euh... Zéro, sur deux. Ah, my Zéro sur deux. Ah mais je vais tout faire fou, vous allez voir. Hein. J'ai pris une femme, également, forcément, une des plus connues à l'heure actuelle. Quoi, c'est une chanteuse, ou bien. Non, non, non, c'est une créatrice, une youtubeuse. Ah. Euh... Ah non, c'est pas une Joy Phoenix, ça. Hein. Non, c'est bon. pas Joy Phoenix. justement. Je vous dis que tu vu qu'elle faisait à l'époque où toi t'étais là, bah, ça t'aurait. Genre le mec qui a vraiment rien suivi quoi. Non, je... bah, en fait tu vas me dire son nom, ça va peut-être me dire C'est Lena, Situation. Ah oui, ah oui, oui. Alors je, je connais deux noms. Okay. Alors je connais deux noms et ma meuf doit regarder. Ouais, oh, ouais, C'est déjà, déjà super. Elle m'en parle, elle m'en parle. Alors, franchement, si t'as pas de vie ces trois là, je pense que tu fais 0 sur 4. Ah on est d'accord <rire> ah, ouais, ouais, Non mais, mais alors e, d'autant plus la tête. tête. Non mais d'autant plus la tête. Moi je m'attendais à ce que tu me donnes les noms. Ok, ok. Vas-y, vas-y. Tu veux que je te donne les noms cette fois et pas la tête mais B... non, non, non, on continue, se... c'est marrant, okay. fais-le fais oh, comme tu veux. Au calme, au calme, je te montre la tête, là tout de suite. Plus... Ouais, ça c'est. Ouais, attends. Un, mais, un, tu tu l'as cité juste avant T'as un petit indice. Oui, je l'ai déjà cité. Donc c'est. Euh, Ponf. Ponce. Ponce. Exactement. Je voulais dire Ponfétude, mais c'est encore <rire> autre chose. <ça. rire> non, un non, pomfétude. non, mais je confonds <rire> les pseudos. Je, je sais qui c'est. Il fait les tournois Mario Kart, c'est tous <rire> voilà. les. J'ai même participé à ces tournois. <rire> oh. Donc, lui, je le connais. Pire. 1 sur 7 1 yes. sur 7, les amis yes. 1 oh, sur 7 1 ah, Ça sur me rassure 7. un peu, quand même. Cinquième personne, j'ai remis oui. une femme. J'ai remis une femme... Ah, putain de merde. Euh... Pas Streameuse, euh... elle fait des bonnes vidéos YouTube, en plus, en ce moment, et tout. Ok, ok, elle stream sur quoi Twitch. Euh, ouais, bah, non, mais... Euh... je <rire> Réponse de con. <rire> euh, désolé. Euh, elle fait du multigaming. Ok, d'accord. C'est... Euh... Ouais, ouais, mais je vois très bien qui c'est. Non, je sais pas. Magla. Non, alors... T'en parles euh, pas euh, Aucune idée. Pas de souci. Quelqu'un qui a créé l'une des meilleures émissions euh, actuelles sur Twitch. Euh, Quelqu'un qui a un très grand talent d'acteur, de, de, de, un petit peu, et qui est accompagné d'un puant, mais le puant s'en bat les couilles, donc on va se concentrer sur lui. Euh... Putain, merde, sérieux, quoi Ah, lui, il est récent, il est plus dur. Ah ouais, non, mais je, je le connais pas. C'est quoi l'émission Zen. Ah putain, on en a parlé hier, en fait. C'est une très bonne émission. Ah bah, je sais pas qui c'est, mais ça a l'air cool. Ok, Maxime Biaggi. Ok. Et lui, c'est plus récent, donc j'avoue, pour lui, c'était dur. Sans mentir, j'avoue, lui, c'était dur. Si t'as pas suivi, euh, donc forcément, tu le connais pas trop. Mais euh, par contre, je te le dis, euh, son émission est vraiment lourde, donc il euh, a zen. pas. Ouais, zen, exactement. Ok, cool. faut, faut, faut pas hésiter. Ah. Et enfin, pour terminer, euh, dernier. Alors là, j'ai pris un gars Call of Duty, mais un gars justement qui faisait pas du Call of Duty à l'époque où toi, tu étais là, mais qui maintenant est l'un des plus gros créateurs de contenu sur Call of Duty, sauf que c'est passé Warzone. Ah. Dernier. C'est chaud, c'est ça c'est Totalement lui, Joachin. Joachin, bravo! Ah monsieur. yes, yes, yes, yes. 2 sur 7. Pas mal, hein, je suis fier, je suis fier. Pas mal. <rire> non, et puis encore, il y en a, je connaissais le nom, mais la tête, c'était plus difficile. Bon, ça ouais, va. Ouais. Franchement, on est vraiment pas trop mal. J'ai calé un petit Call of Duty à la, fin, à la fin, juste pour voir si tu. Ouais, il a pas ça. mal séché les Call of, lui aussi, dernièrement. Ouais. Ah, J'ai cru voir, il faisait des exactement. gros scores sur Twitch et tout. Ouais, euh, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis tu as joué un peu à, à Warzone et tout, euh, c'est classique. et eh ben, bordel, euh, je. Je suis content. Je suis content. Ouais, ouais, c'est un bon petit bah, jeu improvisé. Je t'avais prévenu. Hein, je me tiens pas beaucoup au courant. Ouais, hein. Mais ça ouais, montre, ça montre ouais, que tu n'as ouais. pas bullshit dans ce que tu dis. Ah, non non non. Euh, mais tu vois, c'est euh, marrant. Je, me... je te reprends vite fait là-dessus. Parce que tu me... je te disais euh, pourquoi je fais ce soi-disant retour. Mmh. Je monte ma gueule et tout. Euh, J'ai l'impression que cette déconnexion, euh, je la dois aux gens. Enfin, je la dois. Que je, do... je dois leur. Enfin, c'est important pour moi qu'ils comprennent que c'était aussi sincère cette démarche et que c'était pas juste moi qui me disais. Euh, bah non, j'en ai plus rien à foutre ou quoi que ce soit, c'était vraiment une manière pour moi de, de me bloquer de tout ça. Et indirectement, bah, en me bloquant de tout ça, effectivement, j'ai loupé bah, une génération entière de, de créateurs et créatrices. Carrément. Bah, Crois-moi qu'il y a des gens qui, se, qui font de très belles choses là-dedans. En parlant un peu de, de créateurs, créatrices, de gens, tout ça, machin, euh, est-ce que tu as peut-être des nouvelles des gens avec qui des fois tu jouais à l'époque Genre par exemple de la Advent ou des trucs comme ça Ouais, bah on se parle toujours pas mal avec Cruxy et Plefan. Ouais. Euh, ouais, ça c'est clair. C'est les seuls de la Advan avec qui je suis resté en contact. Euh, j'ai revu Anil récemment. <rire> Il, y <a rire> Il y a 24 genre, heures. 24 heures. <rire> euh, Non, pas trop sinon. Non, non, pas trop. Les gens, euh, les gens avec qui j'ai traîné ces dernières années, à part Plefan et cruxy que je viens de te citer, euh, c'est pas forcément des, des gens du YouTube game. Hein. Tu sais, t'en parles avec d'autres YouTubeurs et tout... Euh, c'est pas qu'on traîne avec d'autres youtubeurs. Oh oui, bah oui, bah on a chacun un petit peu nos, nos connaissances, nos potes, etc. Et en l'occurrence, moi, je me suis plus entouré de gens euh, qui n'auraient pas forcément tendance à me prendre la tête avec « Ah, Diablo uh, X9, trop bien ouais, !» bah ouais, ouais, logique, logique. Et, euh, et ils l'ont tout à fait, euh, ils l'ont bien respecté, donc ça, c'est un plaisir. Bon, bah, bah écoute, génial, et sur ces quelques paroles, bah, on arrive à la fin. Waouh Eh ben c'est passé super vite. Une heure et, et demie mec. Euh, ouais, euh, ouais. Génial, vraiment trop content. Ah bah non mais tu rigoles, c'était un plaisir de pouvoir ah discuter là quoi. Là, là. Je suis en train de réfléchir, s'il n'y a pas un truc que j'ai envie oh, de dire vite on fait... fait euh... si tu veux finir, je te laisse... Euh... Non non je vais pas finir là-dessus, c'est juste j'ai pas envie d'oublier un truc important. Euh... Oh, calme. Parce que sinon tu te rappelles là, comment je t'avais invité la première fois dans cette émission Non. Quand je t'avais envoyé un mail en 2017. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Je m'en souviens peut-être alors. Je oui, oui. <rire> l'avais envoyé un mail en 2017 et six ans plus tard, on est là. Et ça me permet de te remercier, franchement, d'avoir accepté de venir. C'est super. Je suis très content qu'on ait pu discuter un petit peu bah, de toi, de ta carrière, tout ce que tu as fait. Euh, pouvoir discuter de tout ça, c'était vraiment super important. Et j'espère que les viewers ont kiffé. En tout cas, j'ai le sentiment, j'ai eu le chat euh, sous l'œil, mec, franchement. Euh... Bah, on espère que ça vous a fait plaisir. Et puis euh, moi, tout ce que je veux rajouter, c'est que ça m'a fait plaisir d'être autant bien accueilli. Ouais. Franchement, euh, super cool merci euh... Merci à tous pour euh, votre bienveillance, tout ça dans le chat, vous êtes super cool. Il euh, y aura toujours des gens pas contents, euh, c'est un peu le problème des réseaux et tout ça aujourd'hui, c'est qu'en fait tout le monde a une voix, donc en fait tout le monde peut dire sa connerie et ça passera quand même. Euh, N'empêche que je fais de mon mieux pour me concentrer sur les gens qui sont cool. Euh, et vous êtes une grande, grande, grande majorité et ça je ne l'oublie pas. Donc voilà, D dédicace à tous les gens qui m'écrivent encore aujourd'hui, qui pensent à moi, euh, ma commu, je pense à vous, euh, vous me reverrez. Voilà. Incroyable. Incroyable, incroyable. Bon bah les amis, vous avez compris, on arrive un peu à la fin. Vu qu'on est à la fin, je prends quand même un tout petit instant, euh, juste comme ça, parce que c'est une démarche qui me tient à cœur. Sur ce stream, sur cette émission, j'avais un petit t-shirt que vous voyez, Allegra Play With Me. Qu'est-ce que c'est Allegra Play With Me C'est une association avec laquelle je bosse de temps en temps, temps, en temps et c'est une association qui facilite un petit peu la vie des enfants l'hôpital des enfants qui ont des grosses maladies des enfants qui ont des fois des grosses opérations des grosses choses comme ça et c'est une association qui leur permet de des fois rencontrer des créateurs de contenu de leur faciliter la vie en leur achetant de temps en temps par exemple des mangas des peut-être des consoles de temps en temps grosso modo de rendre le parcours médical plus agréable et donc du coup c'est une association avec laquelle je contribue que j'aide un petit peu donc n'hésitez pas dans le chat il va y avoir et même dans la relief youtube le lien du site de l'association si vous avez envie de faire un petit don n'hésitez pas c'est toujours reversé c'est utilisé de manière correcte c'est un truc à, à taille humaine, c'est était géré par Sandra, que je connais et que j'embrasse fortement. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire une petite bonne action, c'est toujours agréable et je me... suis content de pouvoir utiliser un peu cette, cette influence et cette audience pour un truc positif. Donc, n'hésitez pas, à allez grappler with me. Si vous avez envie de faire un petit don, c'est toujours très apprécié. Zaccord ou libre, c'est terminé pour cette semaine. On vous remercie d'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine avec Charles Villa, monsieur. Voilà. Donc, je vous le dis, on est petit spoil d'invité. On vous remercie d'avoir suivi et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao